Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les races de Total War Warhammer 1 que vont-elles devenir dans Total War Warhammer 3 C'est une question qu'on m'a souvent posée en stream, pas, vrai, pas forcément autant sur YouTube, mais plutôt en stream. Et je me suis dit, bah, ce serait intéressant de faire une vidéo qui mêle un petit peu théorie, gameplay, mais aussi euh, du lore, l'histoire de personnages qui sont peut-être pas forcément ultra connus, parce que bah, forcément on va aller voir des personnages, certains sont très connus, bien sûr, d'autres moins connus. Euh, L'objectif, ça, ça va être de faire trois vidéos, une avec les races de Total War Warhammer 1, ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles pourraient devenir dans Total War Warhammer 3, une de Total War, War Warhammer, enfin des races de Total War Warhammer 2, pour ce qui pourrait arriver pour ces races-là dans Total War Warhammer 3, et une directement bah, même sur les races de Total War Warhammer 3, que ce soit... Alors vous allez me dire, pour, pour le 3, ça peut être un peu plus compliqué. On verra aussi les potentielles factions qui pourraient euh, émerger, unités, etc. Mais pour euh, le coup, c'est vrai que la, la vidéo sur Total War Warhammer 1 risque d'être probablement un peu plus dense que celle du 2, étant donné que pour le 2, bah en fait, on a, elles ont été beaucoup plus bichonnées, hein, notamment par euh, un... Beaucoup de DLC plutôt qualitatifs, hein. euh, généralement la communauté, moi-même, mais partagé par la communauté, on va dire, mon avis est assez partagé par la communauté, c'est-à-dire que les, les, le contenu qui est sorti, hein, ce qu'on appelle les DLC payants et gratuits d'ailleurs hein, aussi, ont sorti beaucoup, enfin le Creative Assembly a sorti pas mal de choses très intéressantes pour garnir un petit peu ses, les, les races du 2, avec beaucoup de contenu, plutôt qualitatif d'un point de vue gameplay pur d'une nouvelle faction, des nouvelles unités, etc. etc. Et c'est vrai que quand tu regardes le travail qui a été fait sur le 2, bah quand tu regardes derrière le, le travail fait sur le 1, on est presque en mode, euh, ouais, bah, c'est pas pareil, hein, c'est clairement pas pareil. Donc, les factions du 1 risquent d'être beaucoup plus mises en avant euh, avec le 3 que celles du 2, même si c'est vrai que, en plus, celles du 1 sont très liées avec celles du 3, bien sûr, puisque par exemple, on pense aux guerriers du chaos. Les guerriers du chaos, j'en je, je, profite pour le, le dire, les guerriers du chaos ne seront pas évoqués dans cette vidéo-là. On en parlera dans celle du 3, puisque que justement, je trouve qu'ils sont tellement importants vis-à-vis -vis du 3 que je les enlève, je les retire de l'équation. Il y a trop de choses à dire sur les guerriers du chaos relatifs aux démons du chaos. Donc, je me suis dit, que ce serait plus logique de mettre ça dans le 3. Donc, c'est la seule race que vous retrouverez pas, enfin, la seule faction que vous retrouverez pas. Mais en l'occurrence, que ce soit les, donc, les guerriers du chaos, l'Empire, la plupart des factions ont des, des intérêts extrêmement liés avec l'arrivée du 3 et la concentration sur l'Est et le chaos. Parce que même pour les nains et, euh, même pour les, nains et les orques, hein, l'Est c'est aussi euh, une zone où ils sont très présents. donc c'est quelque chose qui pour moi est super important à garder à l'esprit. Donc on va commencer, comme on voit notre ami Carl, euh, Carlito, on va commencer par l'Empire, hein, la faction qui généralement est euh, bah, celle des narra du narrateur de, de l'univers de Warhammer, etc. C'est tout simplement donc une petite carte impériale pour commencer, histoire que vous ne soyez pas perdus. Les petits rappels géographiques sont importants et aussi pour visualiser un petit peu les différentes factions qui existent au sein de l'Empire. Alors, bien sûr, il peut y avoir des expéditions, tout ça, tout ça. Mais globalement, l'Empire, c'est un ensemble de comtés. Et vous avez, du coup, ces différents comtés dirigés par un comte électeur. Donc, à l'heure actuelle, en jouable, on a le Reichland. Avec, euh, bien sûr, l'empereur Karl Franz. Alors, il manque. Là, il n'y a pas le Soland. Mais le Soland existe. Mais il n'existe. En fait, le Soland est un comté qui a été détruit. Et du coup, ils l'ont remis dans Total War Warhammer. Pour justement donner un un endroit qui n'existe pas, enfin qui n'existe plus plutôt, à Balthasar Mais au final, le Soland a vraiment existé. Mais aujourd'hui, le Soland a été récupéré par l'Averland et le Mais Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a du coup, par exemple, au nord, le Nordland, euh, l'Ostland qui est un pays assez frontalier, enfin un comté assez frontalier avec Kislev, du coup, qui a de bonnes relations avec, le Auckland, un petit peu sur la partie euh, du milieu, Midland à l'ouest... Le Reichland, donc on en a déjà parlé avec la, la ville capitale d'aldorf Le Talabekland, vraiment le, la zone centrale de l'Empire. À l'est, tout à l'est, l'Ostermark, qui a été pas mal touché par les différentes invasions du chaos. Mais les invasions aussi des pauvres vertes et des morts vivants. L'Ostermark, c'est une zone qui est qui est vraiment prise entre euh, trois feux, hein, euh, puisque bah, souvent les invasions chaotiques qui passent au milieu de Kislev arrivent en Ostermark, hein, c'est d'ailleurs là où se passe le jeu markov of Chaos, pour ceux qui, qui connaissent. Euh, La Sylvanie, bien sûr, avec les contes vampires. Le Moot, on en parlera un petit peu plus, a... <rire> plus après, avec euh, les, les Hobbits de Warhammer, les Halflings, euh, donc les semi-hommes. Stirland, donc, euh, qui est aussi une zone assez centrale, assez... Euh, ...boisée, etc. Laverland et wisenland qui forment les, les zones du sud, qui sont généralement basés un petit peu sur le commerce et autres, et juste un comté qui n'est plus officiellement un comté de l'Empire, c'est Marienbourg avec le Westland, si je ne dis pas de bêtises, c'était le, le Westland avant, il me semble, de mémoire, corrigez-moi si je me trompe hein, dans les commentaires, et avec Marienbourg en capitale. Donc aujourd'hui, le Westland n'est plus comptabilisé comme un état impérial, mais il l'a été. Et on pourrait tout à fait voir Marienbourg par exemple, hein. c'est pas, pas fondamentalement faux. Donc rien que ça, déjà, ça vous donne quelque chose... Euh, avec des états qui sont assez puissants et autres. Dans ces états-là, on va parler principalement du Midland qui est quand même un, un état extrêmement important euh, dans euh, l'Empire, il faut parler lore, mais aussi gameplay. D'un point de vue gameplay, on est dans Total War, la plupart des Total War s'écrivent avec des rivalités entre différentes factions, enfin différentes factions au sein même de la même race par exemple, euh, des rivalités de gameplay aussi, il faut que ce soit pas trop facile au départ, si tout le monde est pote direct, bon, il n'y a pas de souci. donc il faut des tensions, il faut des rivalités. Il faut, si jamais tu utilises, tu sors un contenu similaire, il faut ramener de nouvelles unités et autres. Et à ce titre, Midland apparaît vraiment comme... Un gros client et il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de Warhammer aussi donc le Middenland est très demandé notamment avec la ville de Middenheim, on en reparlera après. Donc la plupart des comptes électeurs lecteurs pourraient au final sortir, parce que évidemment cette vidéo c'est pas vous dire 100% il y a tel truc, 100% il y a tel truc etc. Bien sûr il y a quelques échos qu'on a déjà sur des sorties potentielles de personnages notamment à Middenland, c'est pas pour rien que je vais en reparler aussi, mais Globalement, en fait, tous les comptes électeurs pourraient sortir. C'est juste que dans ces comptes électeurs, il y en a qui sont plus connus que d'autres. Ça veut pas dire pour autant... Hein. On a des contre-exemples dans l'histoire de Total War Warhammer de, de, de personnages qui sont sortis et on se dit « Mais pourquoi ils ont pris celui-là plutôt qu'un autre ?» Par exemple, on en reparlera avec les contes vampires, avec euh, le nécromancien euh, Horseman. Je crois que c'est Horseman, Horseman il me semble. Et, non. Je me rappelle même plus. C'est... <rire> c'est... Horst, je sais, je sais même plus, my bad, je le connais tellement pas ce personnage que je... <rire> Et je le joue tellement jamais que je me rappelle plus, mais de toute façon je l'ai noté après donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on a des personnages, ou Silostra par exemple chez la Côte Vampire qui est un personnage créé de toutes pièces. Donc on a certains personnages qui n'ont pas forcément une énorme fanbase, une énorme communauté, on a même des personnages créés pour l'occasion. Ou par exemple Alberic de Bordelot chez les bretoniens, bon c'est pas du tout... L'un des grands Bretoniens qui était attendu par les par les joueurs quoi donc c'est vrai que on a des surprises aussi il faut bien se rendre compte que peut-être qu'on a là moi je vous parlais de comté où on va attendre des gros personnages et là je parle de l'empire mais ça ça va se le propos que je vous donne là va se valider pour tout le reste potentiellement je vous parle de très gros noms mais on pourrait avoir d'autres persos c'est juste que plus on va aller vers l'avant moins on... normalement d'un côté on va vider les fonds de tiroir mais si ces tiroirs n'ont pas été vidés de, de, en premier lieu avec encore énormément de personnages euh, charismatiques et emblématiques de la licence bah c'est eux qui vont être privilégiés, il y a de très grandes chances C'est plus pour les factions où on a déjà, comme celle du 2 un petit peu, où on a déjà tout balancé Où là effectivement on va peut-être un peu vider les fonds de tiroir Et pour le 1, il reste encore énormément de personnages emblématiques pour les différentes factions Et nous allons donc parler de certains comptes électeurs qui sont un peu plus populaires que les autres J'en ai parlé, j'en reparlerai juste après, donc je vais pas trop... Euh... Me, me spécialiser sur le sujet parce que j'y reviens juste après, mais Boris Todbringer, le comte-électeur du Midlandland, gardez ce nom en tête, on en reparlera. Ce que je peux juste dire, déjà avec Boris Todbringer, c'est qu'il est quasiment, enfin il est officialisé euh, par Creative Assembly. Creative Assembly a dit Boris Todbringer arrive. Le truc c'est qu'on ne sait pas sous quelle forme, est-ce que ce sera à la sortie, est-ce que ce sera sur un DLC futur Est-ce que ce sera un personnage gratuit qu vous donne, qu donne, que Creative Assembly donnera comme ça Mais ce qui est sûr, c'est que Boris Todwinger arrive avec Total War Warhammer 3. Ensuite, on a Valmir von Rockhoff qui est le compte électeur du Hostland. Et là, vous voyez, c'est des figurines de la V4-V5 de ces personnages. Le Valmir von Rockhoff, ce qui pourrait être intéressant euh, d'un point de vue gameplay, c'est de donner le compte électeur du Hostland qui pourrait, par exemple, eh bien, être un personnage de l'Empire qui a des unités qui se lévitent. Et oui avec l'arrivée de, de la faction Kislev, eh on va avoir du coup les unités Kislevites. Et ce qui pourrait être intéressant avec Valmir von Rokhoff, c'est d'avoir une espèce de, de faction un peu intermédiaire avec des unités de Kislev qui pourraient s'ajouter à celle euh, impériale plus. Plus, on va dire classique de l'Empire, puisque et ne l'oublions pas, par exemple, ces figurines là datent de la V4, V5. Et à l'époque, et eh bien euh, les unités qui se lèvent, notamment la Reine de Glace, et eh bien faisaient partie du roster impérial. C'était pas l'Empire hein, déjà dans le lore, mais l'idée c'est que qui se lèvent et l'Empire ils se battent souvent ensemble, donc voilà, il y avait le, le gain. On va dire, on donnait un petit peu de on aidait la, le, le, le copain, donc au final. Valmir von Rokhoff en Free LC par exemple, qui pourrait arriver avec euh, l'Osland avec euh, des troupes de Kislev euh, en son sein, ce serait pas déconnant du tout, du tout, du tout. Ça ferait une faction aussi qui est totalement, mais très loin, très, très, très lointaine des, du, du reste des autres factions de l'Empire. C'est-à-dire bah, Karl Franz qui commence, comme je l'ai montré avec la map, qui commence vers le Reichland, donc sud-ouest, et euh, Balthazar Gel qui commence au Soland, donc vraiment tout au sud de l'Empire. Ça ferait une faction assez lointaine. À côté de ça, on a Marius Leidorf. Marius Leitdorf, c'est probablement le comte électeur le plus connu après Boris Todbringer. Parce que Marius Leitdorf, bah déjà, il a un surnom, c'est le fou. <rire> Marius Leitdorf, c'est le mec un petit peu taré. Mais pour vous rappeler un petit peu à quel point Marius Leitdorf est badass, déjà, c'est un personnage qui se bat avec une épée, un crow unique, hein, c'est l'arme légendaire des comtes électeurs, mais aussi une espèce d'épée de, de, courte, quasiment une dague, qui en fait un bretteur Assez particulier, avec un style de combat très particulier Un petit peu combat à l'italienne j'ai envie de dire euh, Avec euh, à la fois... Euh et ça me rappelle aussi d'ailleurs du combat euh, japonais, hein. on pense à Musashi Miyamoto avec euh, un grand sabre et un petit sabre, et le principe du coup c'est que eh ben, c'est un excellent bretteur. et au final Marius Leiddorf, euh, il est même évoqué dans l'histoire de Warhammer que c'est probablement le meilleur bretteur de l'Empire avec un autre personnage qu'on va euh, en rivalité, on va dire en concurrence directe avec un autre personnage, ce que je euh, préciserai juste après. Donc Marius Leitdorf, très apprécié dans l'univers étendu, etc., et c'est le comte électeur de Laverland. et c'est d'ailleurs pour ça que Laverlande, et parfois un petit peu en froid avec les autres factions de l'empire parce que il est considéré comme n'étant pas du tout enfin il est très peu apprécié par les autres comtes électeurs parce que Marius Ledorf on l'appelle le fou pourquoi c'est parce que c'est un personnage qui a une humeur euh, il change très vite d'humeur notamment eh bien soit il est très profondément dépressif soit il est extrêmement énervé et très colérique donc mais au final c'est quelqu'un qui pense euh, qui est, euh, on va dire, un fervent défenseur de Karl Franz et de l'Empire. C'est juste que sa manière de faire gêne les autres comptes électeurs. Donc il y a des petits soucis diplomatiques. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Il y a quand même un bémol, c'est que Marius Leitdorf commence beaucoup trop près du Soland et euh, du Reikland. Eh oui, hein, la Verlande, je le rappelle, c'est tout en bas. Donc c'est juste, à... c'est vraiment les, les états voisins du Reikland et du Wissenland. Pour moi, ça semble... Pas pertinent, ou alors bien sûr, il y a une autre possibilité, c'est qu'il commence bien plus loin dans une espèce d'expédition et autres. Mais. Moi Marius Leidorf c'est le, ce dernier aspect là qui me gêne un petit peu sur l'apparition de Mar Marius Leidorf. Mais pourquoi pas. Ensuite on a Aldebrand Ludenov qui est le comte électeur du Auckland. Le Auckland c'est la zone centrale de l'Empire qui est au-dessus du Talabekland. Donc vous voyez qu'elle est prise euh, en étau entre le Midland et Lostland, c'est ce qu'on appelle les Monts du Milieu, euh, et Auckland, et bien du coup, c'est une zone qui est assez intéressante, puisqu'elle euh, a beaucoup de rivalités avec les Zumbets, notamment hein, le Auckland, J'en reparlerai un petit peu de la famille Ludenov quand on attaquera les hommes bêtes d'ailleurs mais au final ce sont des fauconniers donc euh, c'est potentiellement des comptes électeurs qui pourraient euh, par exemple en free LC un personnage gratuit que pourrait donner euh, Creative Assembly ce serait eh bien un compte électeur avec potentiellement des, des animaux un peu plus de la nature par exemple des faucons euh, comme on l'a vu avec un peu de et vous savez les faucons, les chauves-souris tout ça tout ça bah peut-être qu'on pourrait avoir un grand aigle et des faucons sauvages pour euh, les Ludenovs qui sont connus pour leur talent de fauconnier. Voilà, c'est un truc. Personnellement, Ludenov, j'y crois pas du tout. Encore une fois, sa disposition, c'est vraiment au centre de l'Empire. Et je pense qu'il y a bien plus important euh, que Caldebrand qu Ludenov à sortir. Mais sait-on jamais. A côté de ça, donc, on a Marienbourg également. Je n'ai pas de figurine pour Marienbourg, mais Marienbourg pourrait tout à fait être considéré aussi comme une faction jouable qui serait en rivalité du coup avec les, les différentes nations impériales, ça reste l'empire d'un point de vue code, hein, d'un point de vue développement, contrairement aux royaumes, aux principautés frontalières, les royaumes du sud, etc. qui sont pas, enfin, qui sont j'ai envie de dire par défaut. Marienbourg est une vraie nation impériale, même si elle n'est plus sous l'autorité impériale. Et en l'occurrence, Marienbourg est très, très souvent citée. Il ne faut pas oublier que c'est relatif. Vous avez le logo à Total War Warhammer 3, donc ça veut dire le Nord et l'Est sur le focus. Et Marienbourg, même si c'est une ville de l'Ouest, c'est l'une des villes les plus commerciales, les plus prospères et euh, qui fait le plus d'échanges diplomatiques avec les autres nations, et notamment Katei. Margenbourg étant une ville extrêmement commerciale, eh bien elle a, euh, des, elle a de, de bonnes relations justement avec Katei. Donc on pourrait tout à fait avoir par exemple euh, je sais pas un. Un comptoir commercial de Marienbourg, par exemple, à Catey. D'ailleurs, je crois que dans l'histoire, c'est le cas. Donc, ça pourrait tout à fait, euh, ça pourrait tout à fait être l'occasion d'avoir ramener Marienbourg en tant que faction jouable. Le problème de Marienbourg, je dirais, c'est juste qu'on n'a pas forcément de personnage extrêmement emblématique. Mais ça peut tout à fait se créer ou rattacher Marienbourg à un personnage déjà existant. Commençons par un personnage qui est quasiment certain, hein, comme je le disais, d'arriver. Hein, c'est 99% euh, confirmé par, par Creative Assembly. J'ai dit, dit sur. C'est du 99 et peut-être même dans les commentaires vous retrouverez les, les, les tweets en question mais sur le papier c'est du presque du 100% euh, Boris Stonebringer très très demandé par la communauté Un modèle unique qui est déjà en jeu et surtout c'est euh, Même Creative Assembly en a parlé donc c'est quand même un personnage très intéressant Même pour le teasing de Total Armor 3 il y a eu des op euh, faites par Creative Assembly pour promouvoir du contenu sur Midenheim donc là-dessus c'est quand même assez intéressant, j'en avais parlé sur Twitter d'ailleurs. Euh, Boris Todbringer du coup c'est le comte électeur du Middenland qui trône à Middenheim, Middenheim qui est, euh, est la grande, l'une des fêtes tout simplement la plus grande forteresse de l'Empire, celle qui est réputée imprenable. Donc Middenheim c'est tout simplement l'endroit où que ce soit dans Tempête du Chaos, censé être la, la grande invasion d'Archaon qui finalement a été semi-décanonisée on va dire parce que c'est juste la fin qui a été décanonisée, mais quasiment tous les protagonistes, eux, sont toujours dans le canon de Warhammer. Et ensuite, dans End of Time, eh bien, la bataille finale se passe, si je ne dis pas de bêtises, à Middenheim. Et de toute façon, Middenheim, ça a toujours été un lieu extrêmement important, que ce soit dans le jeu de rôle, dans les jeux de figurines, etc. etc. Donc Middenheim, c'est vraiment un endroit très important. Ce qui est intéressant, c'est que les armées du Middenland, bah, ça rappelle un petit peu les Stark de l'univers de Game of Thrones. Hein. Pour ceux qui connaissent, si ça peut vous aider à comprendre un petit peu l'idée, ce sont des hommes du Nord qui ont eh bien, une manière assez euh, bien à eux de, de voir les choses et qui sont assez loin de la capitale, donc qui sont euh, très conservateurs, qui sont très indépendantistes et qui ont une religion différente de celle de euh, l'Empire euh, principal. Hein, pas la religion de Sigmar n'est pas première, c'est pas la première religion du Middenland, c'est tout simplement la religion d'Ulric. Ulric qui était tout simplement, euh, Ulric tout, tout simplement la religion d'ailleurs de Sigmar. Sigmar, quand c'était un vrai homme, avant d'être déifié, et Sigmar, était un, il était euh, un partisan, hein, il servait le culte d'Ulric. Donc au final, Ulric, c'est quelque chose d'assez important. Et Ulric, bah, justement, en tant que religion, a ses propres codes, ses propres serviteurs, ses propres, propres euh, fanatiques, j'ai envie de dire. Et du coup, eh bien, il y a tout un roster qui arrive, notamment grâce au contenu Tempête du Chaos, qui amène énormément, énormément d'unités différentes, spécifiques, au Midland. Je vais vous parler des prêtres d'Ulric, des guerriers d'Ulric, des chiens de chasse... Des gardes de la garde de Toggen. La garde de Toggen, elle est juste sublime. Ce sont des énormes. Ça ressemble presque à des guerriers du chaos Hérésie, mais ça ressemble presque à des guerriers du chaos C'est-à-dire des, des hommes un peu barbares Avec beaucoup de barbe, d'ailleurs ça fait partie de leur code Ils ne doivent pas se raser Ils ont un énorme marteau, une énorme armure en plaque Et une peau de loup sur l'épaule Donc c'est vraiment des guerriers qui ont une classe Absolue, la garde Totogen ça rigole pas Pas de bouclier, pas tout ça, non non Gros marteau à deux mains, c'est un peu les, les, les Orques noirs de l'Empire C'est énorme armure, énorme marteau C'est du, du très très lourd et spécialisé pour avec leur marteau, détruire justement, et ça c'est déjà dans le lore, donc parfait pour le gameplay. Spécialisé dans la destruction euh, d'armure ennemie, et principalement du coup contre les guerriers du chaos. Du coup, donc c'est un peu les anti-guerriers du chaos, j'ai envie de dire. Et ça c'est super intéressant. Et on a même des héros et des seigneurs qui pourraient arriver avec ça, avec les donc bah, littéralement les prêtres d'Ulrich, les templiers d'Ulrich et l'art en personne. C'est un peu le pape de la religion euh, de, euh, du culte d'Ulrich. En plus de ça, avec l'arrivée de Boris Todbringer. Donc on aurait enfin cette nation jouable. Et en plus de ça, eh bien on a l'arrivée d'un héros légendaire qui était déjà dans le roster euh, de Midonheim avec l'arrivée euh, de Tempête du Chaos, c'était tout simplement Valten. Valten qui pourrait être un petit peu le seigneur croaque ou Ariel pour les elfes silvants ou croaques des Hommes Lézards. Valten qui est censé être le, le véhicule de Sigmar, le, la, la résurrection de Sigmar en personne. s'appelle Valten qui est un jeune fermier qui a été euh, élu, on va dire, par, par Sigmar, et euh, eh bien il est très lié, alors vous allez me dire mais pourtant c'est pas Ulrich, c'est Sigmar, oui, et il est très lié à l'avenir de Middenheim, pas que Middenheim, il était. parce que souvent Midenheim il y avait les grosses bastons euh, de fin des temps, tout ça, tout ça, donc Valten allait aider Middenheim. Mais au final, Valten, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait arriver avec le contenu sur Middenheim et sur Middenland, avec de Boris Todbringer. mais d'un autre côté, eh bien, on pourrait avoir Valten qui serait un personnage héroïque et qui pourrait être récupéré par toutes les nations de l'Empire, que ce soit euh, Karl Franz, que ce soit Boris Todbringer, que ce soit euh, Volkmar, etc. Enfin, etc. Euh, euh, je dis Boris Todbringer, mais je voulais dire aussi Balthazar Gelt. Donc, toutes les factions de l'Empire pourraient le débloquer en accomplissant une différente série de quêtes, comme on récupère Croak ou Ariel. Donc, ça c'est assez intéressant. Le petit problème, le petit bémol pour Boris Todbringer, c'est quand même son positionnement. Et un petit peu à l'image de ce qui est arrivé avec Total War Warhammer 2, je vois pas Boris commencer directement à Midnight parce que c'est trop proche du reste. Et n'oublions pas qu'on est sur une situation où on est Total War Warhammer 3. Euh, Boris Todbringer a une histoire très personnelle à l'égard du chaos, notamment hein, il a un œil en moins, c'est parce qu'il a crevé euh, l'œil de euh, Kazrak le Borgne, l'homme bête, le seigneur homme bête, le premier seigneur homme euh, bête du, du jeu d'ailleurs. Et au final, eh bien, il y a cette grosse rivalité entre les deux personnes, entre les deux personnages. Mais il a une grosse rivalité contre les hommes-bêtes, et notamment, comme je l'ai dit, contre les, les nations euh, du chaos, en fait. Donc, il y a de grandes chances, par exemple, que ce ne serait pas du tout déconnant qu'il soit parti dans le Nord, notamment en Orska, ou vers Kislev, chasser de l'homme-bête, en fait, parce que c'est un grand chasseur. Donc, envoyer une expédition euh, du Middenland... Ce serait l'expédition du Middenland dirigée par Boris Todbringer ou l'expédition de Todbringer, voilà, on l'a vu avec Torek, on l'a vu avec d'autres personnages hein. euh, D'ailleurs, petit, la petite info, Marcus Wolfert est originaire du Middenland, d'ailleurs Donc ça c'est, enfin il me semble, je crois que c'est Middenland, il me semble qu'il est peut-être c'est Nordland, mais les deux aussi sont très liés donc... Mais il me semble que c'est Middenland si j'ai pas de bêtises, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est tout à fait possible, là je viens de la sortir comme ça, j'ai pas vérifié Mais il me semble qu'il est du Middenland, euh, Marcus Wulfart. Donc. On pourrait tout à fait avoir une expédition un petit peu dans l'idée de Boris. Et comme pour Torek, et eh bien à un moment donné, en ayant fait certains, certaines choses, certains prérequis, on pourrait confédérer plus facilement le Midland. Ça pourrait tout à fait être une opportunité. Donc, ça, c'est pour Boris Todbringer. On a un autre personnage. Alors, personnellement, c'est pas du tout un, un choix personnel parce que je n'aime pas ce personnage. Mais. Clairement, le personnage est extrêmement crédible, hein, pour vous montrer que c'est pas juste mes préférés, euh, le personnage est extrêmement crédible, c'est Elphes Van Draken. Alors Désolé si je me rate sur la prononciation. Elphes Van Draken, c'est tout simplement une sorcière améthyste. C'est le, le vent de magie améthyste, donc en gros, c'est le vent de magie de la mort. C'est-à-dire que c'est en fait une nécromancienne, là, je, normalement, il y en a qui vont me foutre sur un, sur un bûcher, mais c'est pour que ce soit plus simple. En fait, c'est une, une utilisatrice de la magie de la mort, sans être une nécromancienne contre vampire, en gros. Donc c'est un peu l'anti-mort-vivant. Et soyez assurés que les morts-vivants vont avoir beaucoup d'importance dans Total War Warhammer 3. J'y reviendrai un petit peu après, parce que juste après l'Empire, on va attaquer les contes vampires. Donc, vent de mort, sorcière améthyste, donc une femme, premier personnage, premier seigneur euh, femme euh, chez l'Empire. Et l'Empire, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de seigneurs euh, féminins. À une époque, bah, justement, il y avait la Tsarine. Il euh, y avait la Tsarine, sauf que la Tsarine, elle, bah, elle a sa propre faction du coup qui se lève. Donc c'est vrai que c'est l'un des rares seigneurs féminin et d'ailleurs certains hein, même dans mes propres dans mes propres recherches et j'en profite d'ailleurs pour remercier euh, trois viewers qui m'ont un petit peu aidé aussi à faire cette vidéo gilgac hein, merci gilgac merci Jargal et merci Celtigon et c'est vrai que on n'était pas tous d'accord d'ailleurs la plupart sont en mode ouais c'est un super seigneur mais c'est vrai que il y a eu à un moment donné, hein, elle pourrait aussi être un héros, je pense honnêtement qu'elle a beaucoup plus l'étoffe d'un seigneur, et pourtant je n'aime pas ce personnage, hein, je, je le redis, mais elle pourrait amener du coup les seigneurs magiciens qui sont très très demandés, hein, puisqu'on peut normalement avoir un seigneur magicien du côté de l'Empire, il n'y en a pas, donc elle pourrait amener les seigneurs euh, magiciens, les seigneurs sorciers, elle pourrait ramener tous les collèges de magie manquants pour l'Empire, je suis pas sûr qu'il en manque beaucoup, mais il me semble qu'il en manque quelques-uns, donc ramener tous les collèges de magie disponibles, donc euh, chaque sorcier de l'Empire puisse jouer avec... Euh, différents domaines de magie, tous les domaines de magie connus pour l'Empire et surtout un système qui pourrait être très intéressant, similaire aux contes électeurs mais pour les collèges de magie. L'idée c'est qu'au lieu des contes électeurs avec Karl qui doit améliorer la diplomatie eh bien en fait, avec les différents contes et bien on aurait un système similaire mais avec les grandes écoles de magie puisque l'école de magie d'Aldorf, normalement le collège de magie d'aldorf bien on a plusieurs plusieurs, euh, c'est l'idée, c'est un collège avec un S, hein. l'idée c'est qu'il y a plein de, en fonction de votre vente de magie, il y, a, il y a toute une institution autour. Et donc ça, ça pourrait être intéressant pour essayer euh, voilà, d'avoir une rivalité politique et haute. Et par exemple, eh ben, ça, mettrait aussi, ça permettrait aussi d'avoir un système un peu unique aussi à Balthazar Gelt. Donc ça permettrait de rework un petit peu Balthazar Gelt euh, qui pourrait profiter de cette nouvelle euh, mise à jour. Et intéressant, donc comme je l'ai dit, premier seigneur femme, c'est un personnage qui est très très très très très très aimé de la communauté. Et sa thématique anti-compte vampire, euh, sur le papier dans son lore elle est censée être crainte même par tous les seigneurs vampires et que seul vraiment Nagash est au-dessus donc c'est un personnage assez badass et dans l'idée bah, elle pourrait être positionnée en plus un peu partout parce que c'est pas une conte électrice ou quoi que ce soit qui doit être rattachée à un endroit donc vous pouvez l'envoyer la, la, partout sachant que c'est quand même une sorcière, une magicienne donc elle va récupérer des, des endroits de pouvoir, elle va intervenir un petit peu dans partout, un peu comme Balthazar Gale d'ailleurs donc la catapulter dans l'est ou dans le nord, etc., pour contrer les menaces vampires ou les menaces du chaos, c'est tout à fait envisageable. Et en plus, bah voilà, comme vous la voyez, elle chevauche un énorme dragon rouge, donc dès qu'il y a un dragon, c'est Kiku, c'est trop beau. Donc forcément, ça plaît <rire> Ensuite, petit point, Concernant euh, un personnage, euh, bien sûr, c'est Volkmar. Hein, y a, y a de... On a déjà commencé, enfin, Creative Assembly a déjà commencé à redispatcher un petit peu tout le monde à différents endroits. Volkmar, hein, du coup, euh, tout simplement, donc le, le grand, on va dire, pape de euh, la magie, enfin, de la, de la religion de Sigmar, et eh bien, Volkmar, normalement, devrait avoir son propre, son propre point de départ, sa propre zone de départ et ne plus être attaché à Aldorf. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est où va-t-il être envoyé Est-ce qu'il va. Être... Il va être attaché à une nation de l'Empire, ou est-ce qu'il va être envoyé en expédition à certains endroits Volkmar étant un petit peu le pape armé euh, de la foi de l'Empire, vous pouvez tout à fait l'envoyer le, partir euh, dans les désolations euh, du chaos, euh, en Orska, euh, à Kislev, euh, dans les euh, terres sombres, etc. C'est etc. tout à fait envisageable. Maintenant Volkmar dans son histoire, il est très anti-chaotique, mais surtout il est très, il lutte énormément contre la corruption vampirique. C'est pas pour rien qu'il est arrivé dans Total War War 1 Avec un DLC Empire versus euh... Empire versus Mort vivant Alors c'est pas forcément un contenu payant hein. Contrairement à Boris et, Elsp et Elspeth euh... Où je pense que les deux vont arriver sur du DLC payant euh, Volkmar il y a de bonnes chances Qu'il arrive sur du contenu gratuit Mais il pourrait aussi être euh... Re... enfin Pour moi il va être replacé Il y a de grandes chances qu'il soit replacé soit en Ostermark Avec ses liens aussi à Kislev Soit et principalement je crois plus en cette théorie Stirland le Stirland, c'est une zone qui est un peu vide dans l'Empire, il n'y a pas grand chose avec le Stirland, les comptes électeurs ont peu d'intérêt. Et ce qui est intéressant pour, euh, pour justement euh, Volkmar, c'est de commencer proche des comptes vampires, mais aussi pas si loin que ça de Kislev et du Nord. Donc le Stormark me semble aussi être un point de départ très intéressant, mais le Stirland c'est une zone qui est un, qui est un peu... Euh, Naz quoi. Enfin pas, Désolé pour les fans du Stirland, mais bon, il n'y en a pas des masses, hein. mais c'est pas forcément dingue, donc le mettre là c'est une zone dans l'histoire qui est assez pauvre Où euh, on est très anti-vampires etc, ça passerait bien, euh, et notamment avec la période des trois empereurs etc, le Stirland a eu des changements de position Vis-à-vis euh, -vis des, des religions et du coup il y a eu un gros culte aussi de Sigmar qui s'y instaurait, bon c'est pas que la zone où il y a Sigmar mais c'est vrai que du coup moi je verrais bien un petit Volkmar à Stirland Ça irait bien dans son histoire personnelle Maintenant c'est vrai que ça ferait une nation importante à côté d'une autre euh, Le truc c'est qu'on a plein d'endroits comme ça où c'est le Vietnam Ou l'Afghanistan avec la lustrie, les terres sombres etc Donc la Sylvanie, on la rend encore plus agressive dès le départ. On pourrait tout à fait imaginer un Stier euh, on pourrait tout à fait imaginer Volkmar, sachant que Stirland en plus ce serait l'occasion. Pourquoi choisir aussi le Stirland plutôt que l'Ostermark Du coup, c'est que le Stirland, eh bien c'est la zone qui est un petit peu tutélaire, la régente du Mout, du Moutland et le Mout, c'est tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays des Hobbits. En gros, c'est un peu la comté de Warhammer. Et du coup, les Halflings et eh bien pourraient arriver. Et c'est en plus d'un point de vue gameplay très intéressant puisque les Halflings... C'est ce qui manque à l'Empire. L'Empire est une nation, dans, que ce soit sur le jeu de figurines ou dans Total Warhammer, qui a un peu tout. De la magie, de l'artillerie. C'est une, une faction qui est très bien pour les débutants parce qu'elle est extrêmement versatile, extrêmement polyvalente, elle peut faire un peu de tout. Et ce qui lui manque, c'est des furtifs. Et les furtifs, ce qui pourrait t'amener, c'est les Halflings. Et les Halflings ont fait partie du livre d'armée impériale de la V4, avec qui se lève d'ailleurs. Mais les Halflings, je les vois pas du tout sortir en faction à part, donc je les vois plus en unités supplémentaires pour l'Empire. Et notamment chez les Halflings, il y a trois grosses unités connues. C'est les Rodeurs, assassins, enfin attaquants. Hein. Donc on pourrait imaginer un peu comme les Skins, caméléons des mêlées, peut-être une petite attaque de, de distance quand ça charge, mais principalement corps à corps. Et ensuite, donc unité invisible encore, un peu comme les zigouillards gobelins aussi, ou avec option avec arc hein, puisqu'on sont très connus aussi pour leur, leur talent d'archerie hein, les halflings donc euh, des rôdeurs à l'arc en unité invisible et enfin ce que vous voyez à l'écran qui est une figurine que je trouve incroyable c'est tout simplement la catapulte euh, à marmite hein, donc euh, qui est la hot pot en anglais donc euh, la catapulte à marmite que je trouve c'est juste extraordinaire ça s'intégrerait très très bien je pense et ça pourrait être des unités qui pourraient arriver avec Volkmar alors ça pourrait arriver dans un autre DLC hein, par exemple celui de Elspeth van Draken mais en fait, ça, si jamais Volkmar était repositionné au Stirland, il aurait accès aussi aux halflings qui sont juste en dessous. Et en l'occurrence, si vous prenez le Mootland, vous auriez le bâtiment qui vous permet de recruter des halflings. Donc ça pourrait être un truc qui pourrait, euh, à mon sens, être plutôt pas mal pour justement... Les halflings sont très demandés par la communauté aussi, donc ça l'occasion d'avoir, d'un point de vue lore, gameplay, d'avoir quelque chose de... qui tient la route. Ensuite, nous avons un autre personnage très très très demandé par la communauté, euh, c'est Kurt Elborg. Alors Kurt c'est tout simplement un personnage qui apparaît dans tous les livres d'armée de l'Empire C'est le Rex Marshal Qu'est-ce que le Rex Marshal C'est tout simplement le général en chef de toutes les armées impériales Donc rien que là vous, vous dites Ouais c'est bizarre que qu'il soit pas dans un jeu qui s'appelle Total War Warhammer <rire> C'est vrai que c'est bizarre le petit, le petit bémol de... Ce qui fait que Kurt Elborg, bah, je le mis si bas dans mon top, dans le classement on C'est qu'il euh, est très... Bah, il réside à Aldorf il est très très proche de l'Empereur C'est littéralement un peu le bras droit De l'Empereur, donc en l'occurrence de Karl Franz Donc Karl Franz en plus de ça A déjà des spécialisations sur La Rex Guard, le Rex Marshal C'est le chef de la Rex Guard Et du coup le chef de, des armées De l'Empire Donc On va dire qu'il a déjà été Un petit peu phagocité par, par Karl Franz Donc évidemment il est légitime Mais ça paraît quand même un peu contesté, on va dire, et contestable. Mais évidemment, en tant que, dans son propre dans sa propre histoire, en tant que général en chef des armées de l'Empire, eh bien il est déjà sorti de l'Empire. On peut très bien l'imaginer combattre dans un des états de Kislev pour aider les alliés qui se Kislevites. Ça marcherait très très bien. Et en plus, dans son histoire, par exemple, bah, il a combattu à Kislev. Et dans sa propre histoire aussi, il a combattu en Arabie. Eh oui, il a combattu en Arabie. Donc on pourrait aussi l'imaginer euh, partir, prendre par exemple en Empire mortel, prendre euh, la place de Suddenburg par exemple en mode bon bah voilà maintenant euh, Karl Franz etc on va s'en occuper mais l'Arabie j'en reparlerai dans, dans la vidéo sur Total Warhammer 3 je vais en reparler après aussi il y a pas mal de, de personnages qui sont aussi liés à l'Arabie l'Arabie pourrait arriver mais bien plus tard dans Total Warhammer 3 et ce serait l'occasion par exemple pourquoi pas de sortir un Kurt Elborg à ce moment là donc pas au début mais je sais pas 2, 3, 4, 5 ans après la sortie de Total Warhammer 3 mais c'est vrai que je le vois plus en système d'expédition, donc loin de l'Empire, plus que vraiment dans un, dans un endroit de l'Empire. À côté de ça, un dernier personnage, cette fois pas en seigneur, mais en héros, euh, donc euh, quelqu'un qui ne puisse pas diriger des armées, mais puisse rejoindre des armées. Pas forcément un héros légendaire justement, mais un héros normal, contrairement à Valten que j'ai cité en héros légendaire. Ludwig Schwarzhelm, qui est tout simplement le champion de l'Empereur. Donc il est en gros la main armée de Karl Franz sur les champs de bataille, et il représente Carl Franz sur les champs de bataille. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est qu'en fait, quand une faction sort, généralement, vous avez des spéciales. Enfin, vous avez euh, notamment avec le 2, on le voit énormément. C'est-à-dire qu'il y a par exemple pour les elfes noirs, Malekis, Morati. Malekis, c'est littéralement l'elfe noir normal. Alors, bien sûr, en tant que Malekis, il a des unités, il a sa monture, hein, son dragon noir, tout ça, tout ça, ses pouvoirs, etc. Bien sûr. Mais en tant que faction, c'est pas ultra incroyable, ultra intéressant. Ce qu'on a vu un petit peu avec. Certains rework arrivés, notamment sur, à l'égard du Total War Warhammer 1 C'est, par exemple, euh, Manfred... Euh, pas Manfred... Euh, Mince Le Nécro euh, Heinrich Kemmler Heinrich Kemmler, par exemple, on lui a rajouté la mécanique de Krell Où il puisse invoquer Krell pour pouvoir voilà, en profiter, etc. Euh, et euh, ça lui fait une spécificité de sa faction et de son gameplay Donc, on a ce genre de choses où de plus en plus, on, on sait en plus des, des dires de Creative Assembly qui vont rajouter beaucoup les, les rosters, mettre des héros aux seigneurs de base qui n'ont pas forcément des, des, des mécaniques de gameplay incroyables par rapport à celles qui arrivent en DLC payant, ça peut être le petit bonbon, on va dire, le petit bonbon. Et en l'occurrence, ça marche très très bien puisque eh bien, Ludwig Schwarzelm, c'est un mec méga énervé, et euh, c'est tout, tout simplement un personnage qui euh, serait très très bien pour commencer avec euh, Karl Franz ou justement tu le débloques spécifiquement avec Karl Franz à un certain moment, c'est tout à fait possible. Et Karl Franz, enfin pardon, Ludwig Schwarzhelm, Kurt et je vous en parlais tout à l'heure, donc le comte électeur euh, de Laverland hein, sont tout simplement les trois meilleures fines de l'Empire sur le papier. Et d'ailleurs ça se joue entre euh, le comte de Laverland et euh, Kurtelborg. mais Ludwig apparaît un petit peu comme le troisième, euh, le tr la troisième plus belle fine lame de l'Empire. Ensuite, attaquons la deuxième faction, j'ai été un petit peu long sur l'Empire, mais c'était aussi pour que vous compreniez un peu comment je vais fonctionner dans, dans la vidéo. La carte, de, je vous présente la carte des Contes Vampires, alors qu'on soit clair, c'est ce que j'évoque potentiellement, qui pourrait arriver potentiellement avec les Contes Vampires. Alors vous allez me dire, mais il y a deux fois... Euh, le blason de Moussillon, alors je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi euh, pourquoi Moussillon je le vois un peu partout alors c'est pas spécifiquement Moussillon c'est plus une lignée vampirique la lignée du, euh, des, euh, des Chevaliers de Sang ensuite en violet au niveau euh, du nord de l'Empire c'est tout simplement la confrérie Nécrarque mais globalement ces logos-là sont plus pour vous aider à comprendre le truc. Hein. Ça sera pas ce logo-là. Et il, fort à... il, y a fort de... il y a de fortes chances que ces factions-là restent en neutre pour pouvoir leur casser la gueule un peu partout dans le monde. Mais l'idée, c'est la lignée necrarch On pourrait la mettre potentiellement au nord. Il y a la lignée Strigoy. Et enfin, la lignée Lamian. La lignée Strigoy en rouge que vous voyez en bas, hein, vers les deux actions de Nagash. Et surtout la forteresse de Vorag. Et en euh, doré, un petit peu, j'ai envie de dire, tout à l'est. C'est la confrérie Lamian, qui est une faction qui est arrivée à la fin de Total Warhammer 3 euh, 2 pardon, pour préparer le 3. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer par cette faction-là. C'est tout simplement Neferata. Neferata, Creative Assembly pour le coup n'a pas euh, confirmé ou quoi que ce soit, mais soyons honnêtes, entre nous, Neferata, c'est le personnage qui devrait arriver et qui devrait frapper très très fort du côté des contes vampires très très très attendus et qui pourrait être un petit peu l'inverse d'Arcane le Noir, Arcane the Black, qui est tout simplement un roi des tombes avec pas mal de possibilités de contre-vampires dans son roster, dans, sa dans ses mécaniques de gameplay et autres, et qui est beaucoup plus proche des contes vampires d'un point de vue euh, diplomatique, et bien Neferata pourrait être l'inverse, c'est-à-dire la roi des tombes, enfin la conte vampire roi des tombes en gros. C'est-à-dire que ce serait. Parce que faut pas oublier, Neferata à la base, c'est une.. Euh, elle est de Nekara comme Arkane d'ailleurs. Elle est née Kara et c'est donc la première vampire de l'histoire de Warhammer et c'est tout simplement la chef de la lignée des Lamian. Donc, dans son lore, elle commence au pinacle d'argent qui est une forteresse naine qu'elle a pillée pour pouvoir récupérer cet endroit-là et pour pouvoir lancer ses machinations un peu par-delà le monde. Il y a toute une mécanique qui pourrait... Parce qu'elle est... Encore une fois, elle est quasiment confirmée mais elle n'est pas confirmée pour le coup. Mais... C'est vraiment l'étape obligatoire, ça te permet d'avoir une faction à l'est, au nord des terres sombres, pas loin des désolations du chaos, c'est juste parfait dans l'optique d'un Total War Warhammer 3. Ligner la mienne, on pourrait tout à fait y voir aussi le système de la côte vampire avec euh, la, les criques pirates et l'Empire souterrain Skaven, mais cette fois-ci pour la Côte Vampire avec en gros la cour de la mia ou je sais pas le. les. Euh, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros.. Euh, tout simplement les assemblées de vampires qui infiltrent toutes les nations un petit peu euh, humaines, c'est le principe de la confrérie Lamiane. Donc, avoir ce genre de mécanique chez les contes vampires, ce serait tout à fait logique. Potentiellement spécialisé pour, pour, pour Neferata, une mécanique vraiment de faction. Et à côté de ça, elle pourrait également dans son roster amener de nouvelles unités, euh, de nouvelles unités de, des contes vampires, mais également, elle pourrait potentiellement avoir accès à certaines unités, roi des tombes avec, imaginons par exemple bah, les gardes des cryptes. On sait qu'elle a des, enfin non pas gardes des cryptes pardon, gardes, euh, roi... enfin les gardes des tombes, ce genre de choses puisque elle conserve aussi un énorme, enfin on sent qu'elle conserve son passé de, de Nekara et du coup elle veut garder euh, cette, euh, certaines choses là-dessus. Donc ça pourrait très bien euh, être un petit peu la fusion et vraiment la arcane, je dirais des de vampires. Donc Neferata apporterait un gameplay extrêmement intéressant. A côté de ça, moi personnellement, là je l'ai mis deuxième parce que c'est un choix euh, que j'aime bien et qui encore une fois est très très relatif à Total Warhammer 3, c'est Ushoran. Alors Ushoran, qui c'est C'est tout simplement le chef de la lignée des Strigoy. Les Strigoy, c'est tout simplement ces vampires qui sont rejetés absolument par toutes les autres lignées vampiriques, que ce soit Lamian, Von Karstein, euh, les Chevaliers de Sang euh, ou même les Necrarchs, et du coup ils sont... Oni un petit peu par le monde vampirique, mais aussi oni par les, les vivants. En fait, ils sont onis par les morts vivants et par les vivants. Donc c'est vraiment les mecs qui ont une vie de merde et euh, qui représentent un petit peu la force brute des vampires, la force animale du vampire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu de plus en plus de développement autour de, de, Strigoi, avec notamment le développement de l'Est, notamment un premier départ des Terres Sombres, avec la forteresse de Vorag, puisque Vorag, c'est tout simplement un petit peu le, le bras... Enfin, ça n'a été pas le... C'est un petit peu le digne héritier du Shoran, Vorag. C'est aussi un Strigoï et c'est pas pour rien du coup que vous avez un bâtiment spécifique à la lignée Strigoï du coup, à la forteresse de Vorag. Le principe, c'est que l'Empire de Strigoï à la base, et c'est pas pour rien qu'il est dans le jeu, d'ailleurs au niveau des Marais de la Folie, c'est Morg... Morgame, je crois, le... il, a, il, a deux... il a plusieurs noms de façon, cet endroit a plusieurs noms dans l'histoire. Mais c'est au niveau des Marais de la Folie, donc au milieu des Terres Arides, vous avez également l'ancienne capitale de l'Empire de Strigoy, donc un Ushoran qui commencerait tout à l'est des Terres Sombres et qui aurait pour objectif de récupérer la forteresse de Vorag et qui partirait un peu vers l'ouest pour récupérer notamment aussi euh, les Marais de la Folie, ça serait tout à fait logique euh, pour ce personnage-là qui pourrait amener encore une fois dans son bagage des mécaniques, par exemple, pourquoi pas en faire un personnage de Horde et qui pèterait son système de Horde au moment où il aurait euh, récupéré euh, les, les différents endroits importants des lignées, euh, des lignées strigoy, ça serait potentiellement... Enfin, là, je parle, c'est une... pas du tout quelque chose de sûr. Il pourrait avoir un système de conquête normal, hein, bien sûr. Mais honnêtement, il peut amener pas mal d'unités aussi assez euh, énervées d'un point de vue... Alors, vous allez me dire, les ghouls sont déjà là, et etc. Les, les horreurs des cryptes, tout ça, sont déjà là. En fait, on pourrait avoir ce genre d'unités en amélioré ou des versions alternatives. En Kishoran, Personnellement, c'est encore une fois, l'idée, c'est d'avoir les, les grands représentants des différentes lignées vampiriques. Et c'est l'un des rares focus avec Neferata euh, vers le nord et vers l'est surtout. Donc ça, c'est aussi ce qui fait qu'il, pour moi, il est très crédible dans Total War Warhammer 3. Et pour le coup, Creative Assembly m'a montré ce genre de, de, on va dire, de, de clin d'œil. Ensuite, on a la lignée des, des Chevaliers de Sang. La lignée des chevaliers de sang, c'est un petit peu le bordel, contra contrairement aux deux autres lignées où c'est quasiment assuré. Je veux dire, chez la lignée Strigoy, à la limite, c'est peut-être Vorag au lieu du Shoran, mais pour moi, si t'en choisis un des deux, tu prends Shoran, quoi. Pour la... les, les, les chevaliers de sang, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, le chef de la lignée des chevaliers de sang, c'est tout simplement Aborash. Quelle est la particularité dans l'histoire d'Aborash C'est que c'est un chevalier de sang qui est tellement vénère, tellement badass, et il a bu du sang de dragon, donc il n'a même plus besoin de boire du sang, etc. Enfin, c'est un mec... Extrêmement énervé Et le principe en fait c'est que C'est quelqu'un qui est extrêmement honorable Pour un conte vampire Et d'ailleurs j'y ai, ai pas pensé mais Ushoran et les d'ailleurs Aident parfois les populations vivantes Plus Enfin euh, les aident un petit peu, c'est des vampires un peu positifs, euh, les, les strigoy, un petit peu comme les chevaliers de sang, et les chevaliers de sang c'est un système d'honneur, c'est un peu les bretoniens vampires, hein. dans l'idée c'est un gros système de noblesse, et d'ailleurs même dans l'histoire des chevaliers de sang, il y a beaucoup de liens avec, avec les bretoniens, et souvent les bretonniens forment de, forment, sont des, des recrues de choix pour les chevaliers de sang, puisqu'il bah, y a tout le système d'honneur, tout le système de... de de cette envie de se dépasser soi-même, etc., qui est très proche au Breton. Et même dans l'histoire, d'ailleurs, hein, Sigil le Breton qui a croisé euh, le fer avec Aborage. Donc, il y a vraiment un gros, gros lien entre les deux. Sauf qu'Aborage, en fait, c'est un mec qui s'est retiré du monde et qui attend que ses, ses enfants, en gros, hein, les autres chevaliers de sang, l'atteignent à son niveau. Donc, là, littéralement, vous avez la quête légendaire pour le débloquer, en fait. <rire> c'est montrer ce que vous valez. Et comme ça, à un moment donné, vous pourrez recruter le héros légendaire Aborash pour les chevaliers de sang. Je pense qu'il serait spécifique aux chevaliers de sang pour le coup, parce que il pourrait l'ouvrir à tous les contes vampires, mais honnêtement, je pense que vra... ce serait vraiment spécifique à la lignée euh, des chevaliers de sang. Donc, Aborash, je ne le vois pas du tout en seigneur de faction, mais beaucoup plus en chef, en beaucoup plus en héros légendaire. À côté de ça, du coup, il y a deux grands candidats pour les chevaliers de sang. On a tout d'abord Wallach, Walak. Wallach voilà, qui est tout simplement le grand disciple d'Aborash, et du coup ça pourrait être lui qui devrait justement prouver sa valeur pour pouvoir débloquer son maître à savoir Aborach Wallach vous pouvez le positionner un peu partout même si c'est vrai que son histoire est beaucoup plus vers l'ouest on pourrait tout à fait avoir euh, l'ouest du vieux monde hein, bien sûr mais on pourrait tout à fait le, le mettre un peu partout Wallach, il voilà. n'y a pas de souci à ce niveau là puisque globalement c'est des chevaliers vampiriques un peu errants qui bougent qui vont faire des trucs, qui affrontent des monstres etc puis qui reviennent donc on pourrait tout à fait le voir un peu partout Maintenant, voilà ce serait le choix le plus logique d'un point de vue lore, mais d'un point de vue gameplay pur et d'un point de vue fan de Total War, eh bien celui qui est très très très demandé, c'est le Duc Écarlate, qui à l'heure actuelle réside à Moussillon, ce qui n'a aucun sens dans le lore d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas du tout.. Euh, le duc Écarlate n'est pas du tout originaire de Moussillon, il est originaire d'Aquitaine et il a quasiment aucun lien avec Moussillon en fait. Les deux sont des morts-vivants, oui, mais Moussillon c'est dirigé par d'autres personnes, pas par le duc écarlate. Et en l'occurrence le Duc Écarlate ça pourrait être l'occasion justement de le repositionner à un endroit beaucoup plus logique et cohérent euh, d'un point de vue lore et permettre d'avoir, de dédoubler la faction en fait d'une nouvelle faction vampirique, Moussillon resterait Moussillon et à côté de ça on aurait le Duc Écarlate qui se pointerait un peu partout. Et c'est là que vous comprenez pourquoi j'ai mis cette carte, c'est à dire qu'on aurait Moussillon potentiellement effectivement qui pourrait être le starter s'il reste dans ce délire là mais ce serait dommage, ou sinon l'envoyer un peu partout. Et l'un des endroits les plus connus euh, de notre cher Carlate, c'est l'Arabie. Alors bien sûr, ils peuvent l'envoyer ailleurs, hein, mais l'Arabie, puisque euh, il est très très connu en Arabie pour, euh, c'est l'un des plus grands guerriers bretoniens euh, des croisades. C'est même le plus grand guerrier des croisades. Et au final, eh bien, il a même un nom de nommé par les Arabiens, c'est Alcif. Donc le mettre en Arabie pour un futur contenu. Euh, pourquoi pas qu'il pourrait arriver en Arabie, ça pourrait être logique. Le problème de l'Arabie c'est que normalement elle n'est pas sur la carte de Total Warhammer 3. Donc ce serait un contenu un peu exclusif ou alors ils le foutraient sur la, la carte de Total Warhammer 3 à un endroit et en Empire Mortel ils le foutent en Arabie. Ça permettrait aussi d'avoir une nouvelle nation euh, vampirique en Arabie, parce qu'en Arabie, vous avez euh, la confrérie Necrarch, mais elle se fait péter euh, direct par euh, Jeanne et il n'y a plus personne en fait. Donc ça permettrait d'avoir une autre présence, et sur le papier, l'Arabie et les Terres du Sud, c'est quand même euh, une sacrée poudrière, donc euh, remettre une nation euh, contre-vampire là-bas, ça pourrait être pas mal, parce que... A une époque, les contes Vampires étaient très présents à Neekara dans le jeu. Je ne parle pas dans l'histoire, je parle dans le jeu. Sauf que c'était pour préparer l'arrivée, c'était un peu des placeholders pour préparer l'arrivée des Rois des Tombes. Depuis, il y a quasiment plus de présence contre Vampires dans les Terres du Sud. Et je parle de la partie Ouest, parce que vous avez me parlé de Lamia, etc. Oui, oui, là, d'accord, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, Neferata aurait pour mission de récupérer Lamia. Mais pour mettre Alcif, le le Duc Écarlate, qui est très apprécié, ça pourrait être intéressant. A côté de ça, on a la lignée Neckrarch. Alors pourquoi je mets la lignée Neckrarch si basse C'est tout simplement parce que bah, la lignée Neckrarch a déjà un représentant. Alors vous allez me dire, waouh, c'est pas tout à fait ça. En fait, à l'heure actuelle, vous avez la lignée des Van Karstein qui est surreprésentée, ça c'est clair. Avec Isabella, Vla, tout ça, tout ça. Même Manfred. Mais Manfred sur le papier c'est un Van Karstein qui est devenu Neckrarch. Donc, sur le papier, Manfred représente aussi la lignée Neckrarch. Même si bien sûr, je suis d'accord, d'un point de vue gameplay, il est beaucoup plus bourrin et proche d'un d'un Van Kirsten que le grand sorcier que devrait être un éclarc. Mais sur le papier, c'est un éclarc. Donc il représente déjà la ligne d'éclarc. Alors qu'il n'y a pas de lamiane, il n'y a pas euh, de chevet de sang, et il n'y a pas, en tout cas en jouable, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment s'appelle De... Euh, de strigoy. Donc pour le coup, là on aurait vraiment quelque chose d'unique. D'ailleurs, je reviens juste aussi il pourrait tout à fait sortir, plutôt qu'un gros contenu, il pourrait tout à fait sortir Moussillon en Free LC avec le Duc Écarlate qui est très demandé, et basta, sans prise de tête. Ensuite, on aurait donc potentiellement chez les Necrarch, même si j'y crois moins, Zacharias l'Éternel. Il représenterait donc la lignée Nécrarch comme je viens de vous le dire, ce qui est intéressant, c'est que son histoire, il y a une idée, puisqu'il est au nord des monts du milieu. Donc rappelez-vous de la carte de l'Empire, il est vers le nord de l'Empire en fait. Euh, vers le Auckland, euh, l'Osland, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que euh, il est.. Euh il a, On sait qu'il a pas mal bourlingué aussi, puisque les nécrarques l'idée c'est que c'est des mecs qui restent un peu isolés dans leur tour, qui lèvent des armées temporaires, qui font leur truc et qui ensuite repartent dans leur tour et dans leurs endroits, euh, dans leurs caveaux et autres. Donc c'est des mecs qui bougent beaucoup pour aller récupérer des artefacts magiques. Donc ça c'est clair que par rapport à la, à la mécanique de faction, ça pourrait tout à fait se voir assez facilement. Et en plus de ça, bah, ça pourrait être une raison pour l'envoyer dans les Terres Sombres, où il y a aussi pas mal d'historique euh, sur les comptes sur les contes vampires, ou de bataille des contes vampires, ou vers les désolations de Nagash, etc. Donc ce serait pas forcément déconnant. A euh, côté de ça, on a euh, Elmangorst, voilà, j'avais dit que j'avais oublié comment il s'appelait l'autre, Elmangorst, qui est censé euh, normalement avoir aussi sa faction de départ, hein, je le rappelle. Et Elmangorst, normalement, est lié au lore de Temple of. Le problème, c'est que c'est un vagabond c'est un vagabond, donc il faudrait replacer Elman Gorst quelque part. Parce que si on le met à Temple of, bah le problème, c'est que c'est trop proche du reste de la Sylvanie et des autres factions jouables de la, de, de la, des Contes Vampires. Donc ça ferait une sorte de... ça, ça mettrait vraiment tous les Contes Vampires au même endroit et c'est pas sain pour le jeu. Donc Elman dans son lore, c'est aussi un vagabond, donc tu peux l'envoyer un peu partout. Le mettre, plutôt dans les régions de l'Empire ou de qui ce serait le plus logique puisqu'il est quand même très très lié à l'histoire de l'Empire. Donc potentiellement le foutre aussi euh, vers par exemple euh, les monts du milieu et vers le nord de l'Empire serait logique. Donc là où il y a le blason des confrères Nekrark, on pourrait tout à fait imaginer Elman Gorst à cet endroit-là et la confrérie Nécraque -E si elle doit sortir. Avec par exemple, comme je l'ai dit, euh, donc. Euh, Comment il s'appelle euh, Mince. Zacharias l'Éternel. Zacharias l'Éternel, qui n'est pas le grand dirigeant de, qui n'est pas le grand dirigeant, tout simplement des Necrarch, mais c'est en gros chaque Necrarch a tué. C'est un peu l'idée des sites. Chaque Necrarch a tué son maître pour récupérer ses pouvoirs, etc. Et en gros, c'est un peu le dernier grand nom des Necrarchs à être encore en vie, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est honnêtement le candidat le plus crédible. Donc au final, Elman Gorst, on pourrait le voir un peu partout au niveau de l'Empire, pourquoi pas même en Orska, hein, euh, éventuellement, et l'un de ses objectifs serait tout simplement de récupérer Temple of. et de bien s'allier avec Manfred, puisque sur le papier, bah, c'est un pote de Manfred. Autre point concernant, si jamais, alors j'y crois pas du tout, personnellement je n'y crois pas du tout, mais une fois que toutes les lignées sont représentées, on pourrait tout à fait imaginer... Un DLC qui puisse arriver et qui puisse sortir une parce que on... les cinq grandes lignées vampiriques sont connues mais historiquement il y en a sept le truc c'est que les sept autres, enfin les deux autres, sont pas connues en fait sont comme c'est des... des zones qu'on ne connaît pas trop dans... dans Warhammer qui sont explorées par la suite bah c'est vrai que ces deux lignées qui sont un peu les lignées perdues des vampires puisque une s'est exilée à l'est à Catei et l'autre s'est exilée dans les désolations du, dans les désolations nordiques, hein, les désolations du chaos donc il y a de grandes chances que ça, ça tombe pas dans l'orteil d'un sourd, hein, comme on dit, <rire> il faut rigoler. Euh, il y a probablement, une, une, si vous voyez une nation vampirique qui pop un peu au milieu de nulle part dans les désolations du chaos, qui servirait de, vous savez, de faction qu'on éclate tour 10, eh bien ça pourrait être justement cette fameuse septième lignée. Mais la sixième lignée, du coup qui n'est pas à l'heure actuelle jouable dans les 5 lignées que vous voyez où vous pouvez recruter des seigneurs des héros, et eh bien celle-là est exilée à Katei et s'appelle les vampires de Jade. Enfin, d'ailleurs je devrais me calmer parce qu'en fait, vampires de jade, on n'est même pas sûr que ce soit les, vraiment les vampires de la 6 lignée. Ça se trouve c'est des lamianes. Ça se trouve c'est des lamianes, hein, euh, donc des, des serviteurs de Neferata, qui se sont appelés les vampires de Jade. Donc on est même. On sait que la 6 lignée s'est exilée à Katei, et on sait qu'il y a des vampires à Katei qui sont les vampires de Jade. Mais on n'est même pas sûr que ces vampires de jade soient la 6 lignée. Mais. Avec le lore de Katei et l'arrivée de pas mal de nouvelles unités, et ce focus de Game Workshop et de Creative Assembly sur Katei, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils aient prévu plein de choses autour de cette vampire de Jade. Mais personnellement, je pense que les vampires de Jade, et dans le jeu de rôle et tout, il est dit qu'ils ont des pouvoirs un peu spécifiques, notamment sur l'alchimie et autres. Mais personnellement, je pense que ce sera surtout la nation random à exploser euh, par les seigneurs pour, pour au début de campagne Pour pouvoir récupérer les provinces. Je pense que ce sera surtout ça les vampires de Jeanne. Voilà pour euh, pour ce qui est des de vampires avec bien sûr. Et là vous dites mais attends on a oublié quelqu'un. Nagash. et eh bien Nagash. Je sais que beaucoup de monde l'attend, seigneur vampire parce que Nagash c'est un peu le roi liche. Euh, alors le roi liche dans Warhammer il existe vraiment, c'est Arcane le noir d'ailleurs. Mais le roi liche de Warcraft, on va dire dans l'univers de Warhammer, c'est Nagash. C'est le grand l'archi nécromancien, le dieu de la mort, tout ça tout ça tout ça tout ça. Bah en fait Nagash. Sur le papier, euh, beaucoup l'attendent en seigneur légendaire et je pense que euh, ça n'arrivera pas. Je pense que Nagash sera le héros légendaire des contes vampires, c'est-à-dire le Croak, le seigneur Croak ou la Ariel, qui sont des deux super puissances. Homme lézard, Croak c'est le mec qui fait bouger les continents, tout ça, tout ça. Et Ariel c'est la super, <rire> super magicienne, c'est Galadriel de Warhammer. Donc je pense qu'honnêtement, Nagash sera dans ce même système. Et surtout, Nagash est un personnage qui est recherché. Par pas mal de contes vampires et même hors des contes vampires Donc par exemple pour Arcane le Noir serait l'occasion de faire un rework du perso De lui ajouter une mécanique spécifique C'est qu'Arcane le Noir avec l'arrivée de Total Warhammer bah, 3 Son objectif c'est d'aller récupérer les donations de Nagash pour invoquer Nagash Et une fois que tu as invoqué Nagash, boum tu l'as dans ton armée en tant que héros légendaire Ce serait potentiellement euh, faisable aussi par les Von Karstein, par euh, Manfred, par, euh, par tout le monde en fait Donc par tous les contes vampires, Neferata etc etc donc pour moi je le vois beaucoup plus en héros légendaire pour les contes vampires plus arcane le noir. Ensuite nous allons pouvoir attaquer les peaux vertes, les orques et gobelins. Un sujet très intéressant et je précise, les hobgoblins ne sont pas officiellement... Enfin, ce sont des peaux vertes bien sûr les, les hobgoblins, mais ils ne sont pas officiellement dans l'armée peau verte. Voilà donc on en reparlera dans à Total Warhammer 3 des hobgoblins. Si vous vous dites mais attendez ils sont où les hobgoblins, c'est normal. Donc Là je vous ai montré la carte des points d'intérêt orc avec euh, différents endroits, je vais revenir juste après donc gardez ça à l'esprit. Hein. Mais ce qui est bien c'est que les orcs, les peaux vertes, c'est une race qui est présente un peu partout. Mais on va commencer et notamment sur une grosse histoire vis-à-vis -vis des terres sombres. Mais je vais commencer par Gordbad Ironclaw, hein, Gordbad griffe de fer, qui est tout simplement le plus grand seigneur orc. Euh, celui qui a accompli le plus de choses, etc. dans l'histoire de Warhammer, et c'est d'ailleurs lui qui a explosé le Soland, c'est pour ça que le Soland n'existe plus, il a mis à sac nul et il était à deux doigts d'exploser Aldorf, mais euh, il a perdu, globalement, mais il a réussi à tuer l'Empereur quand même sur le chemin. Et en plus, historiquement, sa mort n'a jamais été confirmée. Donc Gorbat griffe de fer, c'est assez intéressant comme personnage. Surtout que d'un point de vue gameplay pur, c'est l'un des seigneurs orques les plus connus et en plus de ça il est spécifique aux costauds et surtout aux sangliers. Est surtout les... Il est très connu pour ses chevaucheurs de sangliers. Donc ça permettrait d'avoir un gameplay vraiment unique, sachant que j'en profite d'ailleurs parce que la plupart du temps on n'y réfléchit pas. Mais en fait si vous regardez, vous prenez un peu de recul, à l'heure actuelle il n'y a pas de véritable chef, enfin, il n'y a pas de véritable seigneur orc. Et vous allez dire, mais bah, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte Grimgor c'est un seigneur orc, c'est un orc et d'une faction spécifique. Orc noir c'est une peuplade orque, les orques noirs Vous allez me dire, bah il y a Wurzag du coup Wurzag, c'est un orc sauvage Et en plus c'est un chaman, c'est pas un seigneur combattant orc. Or les orques on les connaît pour être des bœufs et, et là vous allez me dire, bah du coup Azag Mais Azag c'est le conte vampire orc presque D'ailleurs lui aussi il pourrait potentiellement euh, Participer à l'éveil de Nagash Donc au final On n'a pas De véritable seigneur orque Puisque les autres c'est des seigneurs gobelins ensuite Qui effectivement eux sont plus dans l'idée du gobelin Donc seigneur orc pur, on n'en a pas donc, ce serait un, un chef or qui serait basé vraiment sur les, les, les chevaucheurs de sangliers et les costauds. On pourrait amener toutes les lignées, euh, toutes les, on va dire, toutes les variantes des costauds et des chevaucheurs de sangliers, et potentiellement un petit peu l'image d'Eltarion, ou Eltarion, ou Elsarion, euh, des hauts elfes avec des unités vraiment spécifiques à lui-même euh, qui serait euh, la garde de fer ou je sais pas quoi, des mecs, euh, des costauds vraiment particuliers. Mais en plus de ça, euh, comme c'est censé être. Moi, c'est mon personnage préféré aussi, euh, parce que justement, c'est un or qui réfléchit. Vous allez me dire, Azag réfléchit, c'est plus Nagash qui lui souffle à l'oreille ce qu'il faut faire. Même si j'adore Azag. Pour le coup, Gorbad, c'est un vrai stratège. Si le mot peut exister pour un orc. C'est un mec qui réfléchit. Et pour le coup, c'est ce qui fait aussi qu'il a été aussi efficace d'ailleurs. Et il, a une... il est très connu aussi pour son utilisation des gobelins. En tant qu'éclaireur, en tant que... que chair à canon. Enfin, et surtout... enfin, même pas chair à canon justement, en tant qu'utilisation de flanqueur. Donc c'est vraiment un grand stratège. Et pour le coup, eh bien, ça permettrait à Gorbad potentiellement d'ajouter aussi des unités Goblins qui peuvent manquer. Donc il y a plusieurs manières de l'amener et Gorbad, honnêtement, pourrait tout à fait sortir à différents endroits. Il pourrait l'envoyer directement dans l'Empire, il pourrait l'exiler dans les terres sombres en mode bah voilà il a été bloqué un petit peu à l'image de Grom euh, la pense, hein, vous savez le, le seigneur gobelin sur char qui se retrouve dans des endroits un peu yOLO parce que bah l'idée c'est qu'il a il, il se remet de ses blessures, tout ça, tout ça. On pourrait tout à fait imaginer un peu un, un traitement similaire avec euh, Gorbad. Et pour ceux qui me posent la question, bah oh, oui mais Gorbad sur le papier il est censé être mort donc c'est n'importe quoi, Azag aussi. Et pourtant il est là, Azag. Vlad est mort. Et Creative Assembly a déjà dit qu'au niveau timeline.. Parfois, ils vont faire des petits raccourcis pour ça les anges, Réponse, Jeanne de lyonesse pareil, elle est censée être morte depuis longtemps. Donc, c'est pas du tout la même période, pas du tout la même époque. Donc, Gorbad n'est pas du tout un problème à ce niveau-là, et au contraire. Et en plus de ça, Grimgor, Grim qui est tout simplement le personnage classique des orques, commence au Black Crag, hein, le, le rocher noir, j'ai oublié le nom en français, et cet endroit là c'est pas du tout canoniquement un endroit où Grimgor est en fait. Si vous vous intéressez un peu à Grimgor, Grimgor il vient du Nord et du Nord-Est. C'est notamment un orque noir et la, la particularité des orques noirs, c'est que c'est une création des nains du chaos et ce sont des esclaves des nains du chaos qui se sont libérés de leurs chaînes pour fuir les nains du chaos. Il y a toujours des orques noirs au sein des nains du chaos d'ailleurs mais Grimgor est connu pour avoir brisé ses chaînes et on peut être le Spartacus euh, face aux nains du chaos. Du coup Grimgor, tu peux beaucoup plus, et il y a une grosse rivalité avec les nains du chaos, du coup tu peux beaucoup plus le renvoyer vers l'endroit où canoniquement il est, c'est-à-dire le nord et l'est, à savoir soit les terres sombres face au nid du chaos, soit les terres sombres où on le repositionnerait au nord à Karakengor. Je vais vous mettre, je vais vous mettre la carte qui est tout simplement le nord là où Azag à l'heure actuelle commence. Et ça pourrait être l'occasion par exemple soit de laisser donc Grimgor à Karakengor et Azag se serait, serait redéplacé et pourquoi pas par exemple serait envoyé vers le pays natif d'Azag, à savoir le pays des trolls, donc qui est au, à la frontière entre Kislev et Norska, ça permettrait d'avoir une nation peau verte au niveau de Norska, soit à à Karakengor, ce qui n'est absolument pas un problème d'ailleurs hein, d'un point de vue cohérence, euh, même si Grimgor a été un temps là-bas, et sinon Grimgor tu le fous à un autre endroit de son histoire, c'est à l'est des Nains du Chaos et surtout au niveau des Montagnes des Larmes, entre les Terres Sombres et Katey, Là où il a fait aussi pas mal de pas mal de choses, le petit grimgor. Donc ce serait l'occasion de replacer grimgor et ça permettrait au black crack de récupérer ses maîtres historiques, soit gorbad. Alors gorbad n'est pas un maître de black crack, mais c'est juste à côté. C'est le rocher de fer qui à l'heure actuelle n'est pas une province principale, Enfin qui n'est pas une chef de, de une capitale de province. Donc ils pourraient faire leur propre province d'ailleurs. Soit donc on met gorbad qui est juste le voisin, soit d'ailleurs on met quelqu'un d'autre. On met notre cher Gorfang Rodgut, qui à l'heure actuelle, un peu comme Boris Todbringer, est un personnage spécifique qui est unique. Personnage unique, légendaire, enfin semi-légendaire on va dire, et au final ce personnage là c'est lui qui normalement possède le Black Krag, hein, donc euh, le rocher noir ou Karak, euh, j'ai oublié le nom en un. Euh, c'est tout simplement lui, Gorfang Rodgut. Gorfang Rodgut qui est connu pour être un orc avec une épée, ce n'est pas forcément très commun chez les orques, vous allez me dire Azag, c'est vrai. Mais Azag il a une hache et une épée d'ailleurs, Gorfang lui est connu pour avoir une énorme épée. Et euh, Gorfang a une énorme rivalité avec euh, les nains et notamment le roi Casador de Karakazul. Et ce qui est très intéressant avec euh, Gorfang, bah, c'est qu'il se positionne un peu au niveau de, de tout ça. Et il a beaucoup de liens, notamment aussi avec les gobelins, puisque c'est un peu le meilleur allié de Skarsnik. Ils vivent ensemble et ils pillent les nains ensemble, hein, ils vivent, en... enfin, vivent... c'est des voisins. Donc, gros lien avec les gobelins et il pourrait amener aussi les... les... Les unités Goblins qui manquent, notamment je pense aux chasseurs de gobelins de la Nuit de Squig, les Squigs géants et les Squigs à chaîne. Les squig géants à chaîne, ça pourrait être aussi euh, l'occasion voilà, euh, de ramener tout ça. Des petites unités Forge et tout, c'est très très sympa. Ensuite, on a un autre personnage qui cette fois est Goblin, et personnellement j'avais adoré, ayant grandi avec la V4-V5. Ce genre d'unité moi je les trouve exceptionnelles et la V4 V5 c'est la période la plus prolifique j'ai envie de dire pour les gobelins des forêts alors vous allez me dire ouais la V8 ils ont ramené quand même pas mal d'unités de gobelins de la, des forêts ouais mais il n'y avait pas le gobelin standard en fait le gobelin des forêts standard il était plus là et donc ramener un seigneur qui est pas de la V4 V5 d'ailleurs mais qui est de la, de, la, de la V8 pour le coup Snagla Seigneur des gobelins des forêts avec tout le roster gobelin de la V4 V5 mais aussi V7 V8 donc tout le roster gobelin des forêts avec notamment les chevauchards d'araignées géantes et vous allez me dire bah ce sont des gens en jeu les chevauchards d'araignées non non, en fait il y a d'araignées et arachnorok. mais normalement il y a un entre deux qui s'appelle les araignées géantes ce sont des araignées un peu de la taille d'un troll en gros plus petits que les arachnorok, plus grands que les araignées qu'on a donc ça pourrait être super intéressant d'avoir les araignées géantes qui serviraient aussi de nouvelles montures un nouveau seigneur et nouveau héros gobelins pour le coup, des enfin des forêts, hein, le gobelin des forêts tout son, toute l'infanterie gobelin des forêts qui serait potentiellement un peu fufu comme euh, les igouillards mais euh, avec euh, du coup bah, tout le délire gobelin des forêts, attaque empoisonnée, création potentiellement une petite invocation de mini araignées dégueulasses etc donc ça ça pourrait être très très cool avec leur, leur, leurs alternatives et autres et pourquoi pas même des igouillards des forêts, enfin ce genre de trucs, il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc ça ce serait vraiment un truc à part et euh, donc, euh, je, je, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce système, ça pourrait être très très sympa. Maintenant, ce personnage-là pourrait arriver aussi, ce -là pourrait arriver aussi en tant que héros, euh, auprès par exemple d'un Gorbad griffe de fer, et tous les gobelins des forêts arriveraient avec Gorbad qui est très lié à l'Empire. Hein. Gorbad, son objectif c'est de détruire Aldorf hein, quasiment, donc ça pourrait être très intéressant à ce niveau-là aussi. Et, euh, et ça pourrait être l'objectif, c'est de récupérer Aldorf. En étant à l'est, etc. Et pareil, lui, on pourrait le foutre dans les forêts du nord de l'Empire, voire potentiellement en Orska. Et son objectif, ce serait de récupérer une zone qui a été créée spécifiquement pour lui. En plus, c'est la Fosse Noire, euh, qui est l'endroit spécifique aux araignées, aux gobelins des forêts, etc. Avec les araignées des forêts. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment matière à faire avec les gobelins des forêts. Euh, d'ailleurs, j'en profite, d'ailleurs, je vais, je vais remettre Gorbat parce qu'il y a un truc aussi qui est super important. C'est qu'à l'heure actuelle, il manque les versions pour pouvoir jouer un peu RP. Uh, Grimgor par exemple ne peut pas faire de seigneur orque noir Alors que pourtant le seigneur orque noir c'est un soldat Enfin c'est lambda on va dire Dans, le, dans, dans les livres d'armée etc Il y a, y a le héros orque noir qui est très tardivement Et il manque aussi par exemple les seigneurs Les big boss et les big boss de guerre euh, Orc sauvage Donc ça serait l'occasion aussi de ramener tout ça Au niveau des variantes Ensuite, puisque j'en parlais des orques noirs, alors lui ce serait pas un seigneur mais un héros à mon sens, c'est euh, Face Facebeater, donc qui euh, s'appelle en français Borgut Éclat de Pif, qui est le bras droit euh, de Grimgor et qui est un petit peu son champion. Donc pour moi ce serait l'occasion de mettre aussi encore une fois une petite variante pour faire en sorte que Grimgor soit très apprécié, à savoir un champion. Voilà, ça, ça permettrait de donner un, un héros spécifique, un héros légendaire spécifique à Grimgor, histoire d'enjoliver de, un peu le pépère. C'est quand même Total War 3 pour le coup c'est une période pour Grimgor. Face au chaos hein, il a, je rappelle dans, dans Storm of Chaos il met un énorme coup de tête et c'est lui qui explose Archaon euh, Et même dans End of Time et tout bah, il déglingue les ogres etc., etc Donc au final Il est et en plus il est très lié avec les nains du chaos Donc c'est l'occasion aussi de remettre un peu Grimgor sur le devant de la scène Ensuite on va pouvoir euh, attaquer nos amis les nains Nos amis les nains avec euh, et garder à l'esprit Gorfangrodgut hein, je l'ai dit euh, puisqu'il a une grosse rivalité avec les nains et je vais y revenir juste après. Alors les cartes des potentiels arrivés pour les nains dans le 3, alors nous avons au milieu Zuvbar, au nord les, euh, les nains Norse tout simplement. Ensuite je vous ai essayé de pointer au nord-est Karakvlag et gardez juste au dessus la forteresse perdue de Karakdoum d'ailleurs, j'en reparlerai aussi. Et enfin tout au sud-est des terres sombres euh, vous avez différents endroits avec... Donc j's... gardez ça aussi à l'esprit, je vais essayer de vous le réafficher à un moment donné, mais il y a du contenu qui pourrait venir notamment avec le seigneur ingénieur nain Grim Burluxon. lui pour le coup c'est quasiment certain aussi, il n'a pas été du tout confirmé ou quoi que ce soit par Creative Assembly, mais honnêtement c'est lui qui ramènerait énormément de choses pour les nains, à savoir un héros, un seigneur, hein, le, senior... le maître et ingénieur et l'ingénieur, vous allez me dire le maître ingénieur existe déjà en tant que héros, oui mais dans les règles etc il pouvait aussi être un seigneur, enfin il y avait la variante... Maître ingénieur et ingénieur. Donc le héros ne s'appellerait plus Maître ingénieur mais ingénieur. Et le Seigneur s'appellerait Maître ingénieur. L'occasion ce serait d'avoir un, un sous euh, Grimberlockson bien sûr. Mais Grimberlockson lui c'est un Seigneur légendaire. Il arriverait du coup avec Zuvbar qui est la ville naine iconique des ingénieurs. Là où il y a le guilde principal des ingénieurs etc. Et toutes les créations naines. Avec bien sûr les barges de bataille, hein, ces espèces d'images gyrocoptères euh, nains c'est même pas un gyrocopter c'est un zeppelin euh, nain Donc, euh, et on pourrait avoir des variantes aussi avec l'énorme barge de bataille quasi unique qui pourrait être une, en unité de renom ou autre et arriverait toutes les unités un peu ingénierie naine, avec des fusils euh, différents, par exemple une alternative aux fusiliers euh, nains avec euh, le modèle en, à moitié fusil à pompe. On aurait euh, par exemple les mineurs à foreuses qui ne sont toujours pas présents, on les a chez les skaven, mais pas chez les nains. Mineuses à foreuses qui pourraient être très très cool pour, se pour par exemple faire une espèce de, de, de menace souterraine pour les nains avec des ingénieurs, euh, des, des, des mineurs à foreuses. Euh, les dragues de fer avec pistolet parce qu'on a les dragues de fer à lance-flammes, euh, Lance etc. Mais on n'a pas les, les dragues de fer à pistolet, pour le coup. Et on a, bien sûr, bah, toutes les autres inv inventions que vous connaissez probablement mieux que moi dans l'univers étendu des nains et autres. Il y a plein d'unités qui manquent, notamment aussi des variantes du gyrocopter, etc. etc. Donc, comme j'ai dit, seigneur, héros, ingénieur, etc. Donc, ce serait l'occasion, soit... Parce que Grimberloxon est connu pour aider aussi les populations naines, donc soit on le met à Zubar, soit l'image de Torek. C'est un ingénieur, donc c'est un mec qui fait plein de recherches, qui part partout. On peut l'envoyer tout à fait... À un endroit des terres sombres par exemple aider les nains des montagnes des larmes qui en prennent plein la gueule euh, donc on pourrait tout à fait l'imaginer l'envoyer là-bas et avec d'ailleurs la ville naine qui est très connue et gardé à l'esprit qui arrivera avec les montagnes des larmes c'est Karak Azorn pas Karak Zorn mais Karak Azorn qui est le, le plus gros bastion nain non nain du chaos hein, nain normaux des montagnes des larmes donc y a, ça pourrait être intéressant de l'envoyer là-bas en mode bah je vais vous aider tout ça tout ça récupérer sa ville de base, savoir Zuvbar, là où Torek lui c'est Caracasoul, et bien là on aurait la récupération tout simplement de, euh, de Zuvbar. Qui pourrait arriver aussi chez les nains C'est un personnage extrêmement attendu et qui est lié pour le coup au Terre Sombre, donc à l'Est, donc Total Warhammer 3, c'est Joseph Bugman Joseph Bugman, vous avez entendu ce nom normalement euh, que ce soit dans Blood Bowl ou dans Warhammer, euh, dans Total War Warhammer puisque la Bugman c'est lui le grand maître brasseur des nains euh, avec pourquoi pas une mécanique pour proposer une nouveauté, une mécanique de horde pour les nains ça pourrait être intéressant à ce niveau là alors je sais mécanique de horde en ce moment on se dira c'est l'enfer mais regardez euh, le, le rework des hommes bêtes on pourrait tout à fait voir un truc comme ça en mode au lieu d'une pierre de horde c'est une brasserie Bugman et basta et donc ce serait alors spécifique euh, puisque euh, il est aventuré dans les terres sombres, pourquoi il s'est aventuré là-bas Sa taverne a été détruite, c'est dans le sud de l'Empire, sa, brasse, sa brasserie elle a été détruite euh, par les gobelins, et il a traqué les responsables un peu partout, et la plupart des gobelins ayant détruit sa brasserie viennent des terres sombres, donc il les a pourchassés jusque dans les terres sombres, et il traque un petit peu bah, tous les gobelins, il a une haine viscérale des gobelins. Par exemple, il pourrait sortir en tant que seigneur d'air, face à Snagla par exemple, qui pourrait, il pourrait associer, parce qu'on ne connaît pas les responsables de la, de la destruction de la brasserie, il pourrait tout à fait évoquer que Snagla a eu un rôle à jouer dans la destruction, enfin ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait ramener avec lui bah, les rangers, d'autres de, de, de, rangers, d'autres variantes des rangers, des rangers mêlés aussi, pourquoi pas, pour les nains, mais aussi un héros ranger, pas forcément seigneur ranger parce que ça n'existe pas, mais un héros ranger, pourquoi pas, euh, un héros ranger qui serait un arbalétrier, un petit peu fufu, tout ça, tout ça. Euh, et également, puisque bah, l'idée c'est une grosse vengeance Même si ce n'est pas un tueur personnellement Joseph Bugman Il pourrait être accompagné de plein de sorties de tueurs Notamment le seigneur tueur Et le héros tueur Qui sont tout simplement les tueurs de démons en tant que seigneur Et les tueurs de dragons Qui sont les héros Ce serait plutôt thématique avec Total Warhammer 3 Des tueurs de démons Donc ça, ça pourrait être aussi tout à fait compréhensible Puisqu'il a, be il a be besoin de se venger C'est vraiment l'optique d'un tueur de se venger D'un affront qui a été commis Ensuite, en dernier seigneur légendaire, alors je le rappelle, hein, je sélectionne, déjà la vidéo va être très longue, donc je sélectionne une partie des seigneurs, bien sûr il y en a d'autres, mais c'est ceux que j'estime je, je, être les plus crédibles et qui pourraient apporter des choses d'un point de vue lore, d'un point de vue gameplay, euh, d'un point de vue on va dire euh, vraiment du jeu quoi, que ce soit lore ou gameplay. Et en l'occurrence le dernier personnage que j'évoque c'est Casador Thunderhorn, hein, que vous connaissez dans le, sous le nom de Casador tueur de dragon dans Total War Warhammer je sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont mis tueur de dragon Casador Casador qui est le roi de Karakazul et vous allez me dire bah oui mais non parce que c'est Torek Karakazul bah en fait l'un pourrait euh, confédérer l'autre, il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est euh, un peu le même délire avec Malus Darkblade, euh, par rapport à Malekis, etc. Genre, c'est pas... Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est vraiment la même ville. Oui, bon, on s'en fout, en fait. genre <rire> On s'en fout. Genre, c'est pas un problème, ça. Euh, Casador pourrait tout à fait confédérer euh, Torek, et inversement, Torek pourrait confédérer Casador. Genre, c'est pas du tout un problème à ce niveau-là. Et Casador, du coup, lui, il a une énorme rivalité avec Gorfang Ro euh, Rodgut. Euh, non, Gor... J'ai dit quoi J'ai dit... Euh... Gorfang Rodgut, oui, ça. Il a une énorme rivalité avec lui. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, son fils a été... Euh, pendant qu'il était parti chasser du gobelin dans les montagnes, Gorfang est le seul seigneur orc à avoir pillé Caracazul, hein, sinon Caracazul n'a jamais... Enfin, euh, a toujours tenu bon. Et en gros, il a pillé la zone, il a profané les tombes des ancêtres, etc. Et il a aussi rasé le fils de, euh, le fils de Casador, qui ça l'a rendu d'ailleurs fou, le fils. Donc, Généralement, c'est une rivalité assez énorme entre ces deux personnages-là Et ça pourrait tout à fait arriver dans du free LC Sans pour autant ramener des mecs légendaires ou quoi que ce soit Des unités légendaires, etc Tu amènes juste Jouable, ces deux mecs-là Avec une énorme rivalité Ça pourrait tout à fait passer et Casador est déjà un semi-un semi, seigneur semi légendaire à l'heure actuelle Donc euh, qui a des particularités spécifiques Des traits spécifiques et tout Donc ça pourrait tout à fait euh, très très bien fonctionner Et Casador pourrait aussi arriver avec le, la nouvelle Enfin euh, ça c'est pas Casador pour le coup Mais il y a un autre seigneur mais j'y crois beaucoup moins Casador en plus dans son placement Il est parfaitement positionné pour Le sud des terres sont moins Il a il est parfaitement positionné, en anti-scaven, en anti-orc et tout, enfin il, il est parfait. Karakazul à l'heure actuelle c'est un Vietnam, c'est le point euh, de rencontre, c'est le carrefour, c'est la croisée des chemins de toutes les races qui sont dans les terres sombres, dans les terres du sud, euh, dans les terres arides et tout, c'est vraiment un carrefour donc pour le coup il est extrêmement bien positionné pour du Total War Warhammer 3. À côté de ça, on a Alric Ranulfson que je ne vois pas du tout sortir euh, mais c'est vrai que c'est un héros, c'est un seigneur. Assez connu chez les nains puisqu'il est le roi de Karak-Irn. En tant que roi de Karak-Irn, il est surtout connu en tant que figurine haute. pourrait avoir la monture des nains. Et c'est quoi cette monture C'est tout simplement les porteurs de boucliers. Il pourrait arriver avec cette variante. C'est la pierre de serment qui pourrait être un petit peu la machine mortisse. Pourquoi pas des, des, des nains un petit peu avec l'idée qu'on aurait c des porteurs qui porteraient la pierre de serment. D'ailleurs, Casador sur le papier pourrait avoir un rework avec la monture de, de, de pierre de serment. Il montrerait euh, des porteurs de bouclier mais qui porteraient la pierre de serment. Et s'il n'y a pas de monture, ce serait tout simplement un truc qui buff les potes. Euh, puisque c'est l'idée que, voilà, ce, quand tu vois ce truc-là, tu en mode, bon, faut qu'on se batte les gars. Et surtout, les porteurs du bouclier, bah voilà, c'est des nains qui portent leur roi à la bataille, tout ça, tout ça. Donc ça pourrait être vraiment cool. Euh, moi j'aime bien l'idée, même si j'y crois pas du tout pour Alric parce que bah, c'est Karakirn et Karakirn tout le monde s'en fout, malheureusement. Ensuite, on a un héros nain qui pourrait tout à fait sortir, c'est Malakai Mackayson. Je le vois en héros légendaire nain, Malakai Mackayson, pourquoi Parce que euh, c'est à la fois un ingénieur, donc il pourrait arriver dans le, dans le DLC payant de Grim mais il pourrait euh, également représenter les tueurs, donc être récupéré par euh, tout simplement Karakadrin et du coup le roi de Karakadrin, donc le roi tueur. Et ça moi personnellement je le vois, en plus Malakai dans son, dans son histoire il est connu pour voyager un peu partout et aider les nains qui ont besoin d'aide. De... Donc je le vois très bien arriver et il pourrait arriver aussi avec cette superbe unité qui est incroyable qui est la Faucheuse à Gobelins. Et la Faucheuse à Gobelins c'est quoi C'est en fait une espèce de de baliste à répétition sauf qu'elle lance des haches au lieu de balancer des carreaux quoi et c'est une machine de dingue qui euh, envoie des haches un petit peu comme vous savez les, les, les distributeurs de balles au tennis là et bah ça sauf que ça distribue des haches c'est moins sympa c'est plus dur à esquiver aussi <rire> donc euh, Malakai McKayson ça pourrait vraiment être le héros légendaire accessible à toutes les races enfin euh, toutes les factions naines et honnêtement ce serait super cool et il arriverait très très bien dans un DLC ingénieur personnellement je le vois bien comme ça sachant qu'il amènerait avec lui bah du coup pourquoi pas cette faucheuse à gobelins en unité et des unités spécifiques pour aussi un re enfin, le rework, j'ai envie de dire des tueurs quoi. l'idée c'est qu'à l'heure actuelle bah, ils n'ont pas beaucoup d'accès. Quand tu joues Karak Kadrin, t'as pas accès à énormément pour le roleplay d'unités tueurs. Sachant que avec le contenu Tempête du Chaos, hein, Storm of Chaos, on avait carrément toute une liste jouable pour jouer les, les nains de tueurs de Karak Kadrin avec bah, du coup l'artillerie, c'est la faucheuse à gobelins. Tu avais les tueurs. Tu avais les seigneurs, donc les tueurs de démons, les tueurs de dragons, euh, en tant que seigneur et héros. Tu avais du coup euh, tout simplement Garagrim, qui est le fils, le prince de Karakadrin, qui est le fils d'Engrim, le roi de Karakadrin. Donc lui par exemple Garagrim pourrait venir en héros spécifique à Ungrim et à Karakadrin. Donc il y, y a moyen de faire un truc incroyable. Et il y a aussi une unité qui est oubliée, c'est euh, chez les tueurs, tu as l'espèce de fanatique gobelin, vous savez le mec qui tourne là. Et bien il y a un peu le même délire chez les tueurs, donc ça pourrait être une, al une alternative ou une unité spécifique d'ailleurs. Donc ça, j'ai oublié le nom d'ailleurs, peut-être que vous l'avez dans les commentaires, j'ai oublié le nom. Euh, mais donc c'est des tueurs avec, euh, au lieu d'avoir une chaîne et un boulet, c'est une chaîne et une hache et ils tournent et ils tuent tout le monde. Et c'était des monstres sur le jeu de plateau. A côté de ça, on a bien sûr un repositionnement du nain blanc. Le nain blanc qui est très connu dans son histoire pour être anti chaos anti-orc et anti-scaven. Sauf qu'à l'heure actuelle, à l'endroit où vous commencez, bon bah, ouais, vous êtes anti-orc surtout. Donc... Le, le Nain Blanc est très connu pour bouger un peu partout, aider l'Empire là où il y en a besoin mais il est très lié justement au chaos encore une fois, face, il affronte, il est un peu le rempart face au chaos donc pour moi repositionner le Nain Blanc c'est super important et il y a pour moi trois endroits où vous pouvez repositionner le Nain Blanc donc je vais remettre la carte potentielle, Zuvba on l'a dit pour Grim Burloxon, mais on pourrait tout à fait imaginer Grim dans les terres sombres à loin tout comme notre cher, notre cher euh, Bugman mais pour moi le nain blanc c'est là où vous voyez en fait les points sur le nord et je vous ai dit de retenir Karakdum. Mais personnellement je n'y crois pas donc je ne l'ai même pas mis sur la map Mais vous avez tout simplement soit il deviendrait la faction naine jouable des nains norse, donc les nains de Norska Soit, et ça c'est ma théorie numéro 1 pour moi, c'est Vlag, qui est euh, la citadelle des nains au nord des montagnes du bord du monde Que vous voyez donc quasiment en dessous de Karak Doom. Où on foutrait en fait tout simplement le nain blanc et c'est le carrefour vous n'êtes pas loin euh, vous n'êtes pas loin de euh, des scaven du clan moulder vous n'êtes pas loin des nors et du, des nations chaotiques et vous êtes juste au dessus euh, d'azag et des orques donc et vous seriez vous seriez pas loin des nains du chaos ce serait juste le pour moi ce serait le carrefour parfait pour mettre le nain blanc en fait ce serait vraiment parfait mais deuxième option pour moi c'est les nors et ensuite karak doom personnellement je pense qu'ils mettront des nains mais des nains Random en fait, et qu'on n'aura pas de, de seigneur euh, spécifique. Les désolations nordiques, je pense qu'ils foutront un peu toutes les races qu'ils ont dans l'histoire qui sont liées aux désolations nordiques. Pourquoi pas repositionner Malus Darkblade par exemple aux désolations nordiques Mais personnellement, je pense que ça sera la faction naine qui sera se explosée tour 10 et basta à Dans l'idée, c'est un peu ça d'ailleurs. Bon, ils ont tenu un hein, très bon hein, les nains là-bas, mais je vois pas le nain blanc euh, start au, à Karakdoum. Je le vois beaucoup plus à Karakvlag. Black. ça serait beaucoup plus cohérent à mon sens. Mais après on pourrait tout à fait encore une fois aussi le voir dans les montagnes des larmes pour le rapprocher un peu de Katei et mettre des nains vers Ce serait pas forcément déconnant. Encore une fois, la ville de Caracazorn pourrait également être évoquée. On va attaquer les bretonniens. Les bretonniens avec euh, le candidat le plus apprécié, le plus demandé des joueurs, probablement. C'est Bohémond de Bastogne. Bohémond de Bastogne, c'est pour ça que je le mets en numéro 1. Bohémond de Bastogne, c'est tout simplement un bretonien, chasseur de monstres, traqueur de monstres. Et dans son propre lore, c'est un mec qui sort de Bretonnie pour aller traquer de la bestiole. Donc. Bohemond Bastion de Bastogne, c'est un mec extrêmement énervé, et c'est tout simplement le descendant vivant de Gilles Le Breton, le fondateur de la Bretonie. Donc bon, le mec rigole pas des masses. Alors je vous ai mis cette artoire qui est superbe, malheureusement c'est pas la bonne arme, mais c'était le plus beau que j'ai trouvé, donc je l'ai mis. Parce qu'en fait, bah, Bohemond de Bastogne, il est aussi connu pour se battre pas avec une épée comme la plupart des chevaliers, mais avec une énorme masse en fait. Il a une énorme masse, et il explose la gueule de tout le monde. D'ailleurs je crois qu'elle a été forgée par les nains, sa masse. Donc... C'est un truc assez spécifique, et il a pas mal d'objets légendaires aussi à aller chercher, donc ça ça marche bien pour un seigneur légendaire spécifique, et il pourrait arriver avec tout un roster, par exemple, pourquoi pas de chevaliers traqueurs de bêtes, etc., de, de spécificité là-dessus, mais surtout il pourrait arriver avec par exemple des monstres, pour les bretonniers et les mais des monstres, bah, un petit peu à l'image... De Rakars chez les elfes noirs, il pourrait arriver un petit peu avec sa ménagerie en mode bah voilà, moi j'ai traqué ces monstres, j'en ai tué certains et d'autres je les ai gardés pour moi. Et donc il pourrait ramener aussi dans le roster une unité que j'attends depuis très longtemps personnellement chez les Bretoniens que je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas là quand j'ai commencé. Alors c'est parce que ça date d'un vieux lore de Bretonie, c'est la V5 principalement. Mais dans le lore ça existe aussi V6, V6 V7, mais elle n'avait pas leurs règles c'est-à-dire des chevaliers à pied. Alors un chevalier à pied chez la Bretonie, c'est un truc rare. Qu'on soit clair c'est rare, c'est pas des unités Mais je me disais pourquoi pourquoi ils y sont pas en fait Pourquoi ils y sont pas les chevaliers ermites Les chevaliers ermites on pourrait tout à fait voir une unité avec peu de monde Genre une vingtaine de mecs Un petit peu comme les champions du chaos novices là, les, les, les petits champions du chaos à, à 15 ou 20 je sais plus bah, un peu dans la même idée des chevaliers Ermites qui soient pas capables de faire une frontline et que tu puisses pas aligner toute une frontline de, de chevaliers ermites Mais l'idée c'est que les chevaliers ermites c'est les mecs qui protègent les endroits un peu sacrés de la Bretagne et du coup bah, ils sont à pied, ils sont pas à cheval puisqu'ils sont sédentaires en fait Donc euh... L'idée, ça serait de vraiment les mettre à pied et de pouvoir être là. Ensuite, on aurait tous les monstres, et notamment les chevaliers euh, les chevaliers bretoniens, parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut connaître, c'est que les chevaliers demi-griffons, ça a été extrêmement critiqué, puisque c'est une unité qui aurait dû sortir la Bre pour la Bretonie, mais finalement qui a été mise pour l'Empire. Ça serait l'occasion de corriger cet affront en mettant les chevaliers demi-griffons pour les bretoniens, mais ne pas détruire, bien sûr, les chevaliers demi-griffons de l'Empire, mais les remplacer en les customisant un petit peu pour en faire des chevaliers demi hypogriffes comme ça, l'Empire a ses demi hippogriffes et la Bretagne a ses chevaliers demi-griffons. Et ça, ça pourrait arriver par exemple avec Bohémond de Bastogne. On a également dans le Lord ce qu'on appelle les bêtes glatissantes. C'est un peu le prototype des chevaliers euh, demi-griffons. C'est l'idée des chevaliers bretoniens qui chevauchent des, des, des, des monstres un peu sacrés euh, par la Dame du Lac. Donc ça pourrait être un peu l'occasion. Et dans le même idée, on a les fils de Bretonnie. C'est quoi C'est un peu voilà encore une fois le bestiaire un peu monstrueux de la Bretonie. Les fils de Bretonnie, c'est de sont des hommes fées, en fait on connaît les dames, les dames ou les servantes de la dame du lac, tout ça, tout ça, et ben en fait il y a aussi des, des, des individus mâles, et ils sont appelés les fils de Bretonnie, c'est un peu des hommes fées, euh, chevaucheurs de chevaux aquatiques, alors c'est pas des hippocampes, je vous arrête tout de suite, mais c'est des chevaux un peu aquatiques. Et l'idée ce serait d'avoir ce genre d'unité un peu sacrée et en même temps un peu monstrueuse pour Bohemond Baston qui est un gros traqueur de bestioles. Et donc ça, ça pourrait être pas mal, sachant qu'encore une fois, il est tout à fait légitime pour partir en trac bien loin de la Bretagne. Donc ça marche très très bien en termes de lore et de gameplay, et ramener des unités spécifiques. A côté de ça, on a un personnage qui est très demandé, et qui est quasi confirmé d'ailleurs par, euh, par Creative Assembly, c'est Bertrand le Brigand. Euh, le premier, ce serait le premier seigneur légendaire non chevalier pour les Bretonnières. Vous allez me dire, il y a aussi la Dame du Lac. Ouais, mais bon, la Dame du Lac, elle est liée aussi au à la chevalerie, quoi. Alors que là, on aurait vraiment un mec... Pas du tout chevalier, un mec du peuple qui est tout simplement la représentation de Robin des Bois et, euh... <rire> et de euh... Thierry Lafronde, <rire> un petit peu dans l'idée, puisque Bertrand le Brigand, eh bien, il pourrait arriver avec tout un nouveau roster pour la Bretonie, à savoir beaucoup de mecs à pied qui seraient des hommes d'armes de luxe, puisque euh, ce serait bah, le héros vagabond, seigneur pourquoi pas même vagabond, et, euh, tout, et tout un roster d'unités de brigands qui s'appellent les, les Sans-Visages les, et les hérimaux. c'est le nom, le nom de, dans l'or hein, de de, ces, de cette faction-là. En gros, ce sont des brigands, mais qui œuvrent pour le peuple, c'est pas juste des, des brigands euh, dégueulasses, c'est des mecs qui œuvrent pour le peuple, etc., et qui essayent de combattre l'injustice de certains chevaliers qui ont oublié leur serment de chevalerie, donc c'est plutôt assez intéressant, et ça pourrait ramener du coup le camouflage des espèces de rôdeurs bretonniens en fait qui pourraient ramener une, une autre manière de jouer un petit peu la bretonie. Sachant l'autre point aussi qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que quand j'ai fait ces recherches, j'y ai avais pas pensé et euh, c'est euh, du coup Gilga qui m'en parlait, la bretonie à l'heure actuelle n'a pas de héros permettant d'améliorer la reconstitution des troupes. Donc tu mets un hérimo qui serait un héros du coup, un vagabond un peu un rôdeur tu le mets en héros et boum tu as accès enfin à la reconstitution améliorée pour les bretoniens. Et du coup il pourrait arriver avec ses propres mécaniques de gameplay et autres, et notamment il est connu pour ses deux autres compagnons, à savoir celui de gauche que vous voyez hein, qui est Hugo le Petit et Guy le Gros. Vous aurez la ref, bien sûr, c'est euh, tout simplement Robin des hein, évidemment, donc euh, avec Frère Toc, etc. Donc ça pourrait être vraiment très cool. Ensuite, en autre seigneur légendaire, parce que je voulais quand même en nommer, euh, il y en a plusieurs. Il y a Tancred de Quenel qui est tout simplement la némésis d'Henrich Kemmler. Et euh, Tancred de Quenel qui est assez connu dans l'histoire de, de la Bretonie, puisqu'il est directement le baron de Quenel. On a également euh, Cassion de Paravon, qui dirige Paravon bien sûr et qui est connu pour sa spécificité c'est d'être le euh, grand chevaucheur chevalier Pégase spécialisé dans les chevaliers Pégase, etc. etc. Qui est, est d'ailleurs le plus jeune bretonien à, être, euh, à avoir été euh, fait chevalier du Graal, tout ça, tout ça. Ensuite, on a Théodoric de Brionne qui est assez classe, en fait, puisqu'il est connu pour être euh, les chevaliers bourrins pour le coup, parce que vous allez me dire c'est des bourrins les chevaliers, mais lui il est vraiment un bleu. Et euh, bah, le symbole de Brionne c'est une hache, et euh, c'est euh, les, les, les symboles un peu teutoniques, donc c'est blanc et noir. Et l'idée c'est qu'il a une énorme hache plutôt que l'épée ou la lance. Donc c'est vrai que ça change un petit peu, c'est assez euh, stylé. Avec, pourquoi pas aussi en rework, le Chevalier de Sinople. Parce que le Chevalier de Sinople, bah, en fait c'est le premier véritable héros légendaire en fait du jeu, sauf que bah, maintenant c'est très vieillissant. Donc ça pourrait être très très cool de le mettre en, en, en héros légendaire. Et à côté de ça, il y a un personnage, moi que j'aime bien, et que j'ai redécouvert en, en cherchant un petit peu des seigneurs qui pourraient être cool. Encore une fois, si un jour le DLC... Enfin, si un... le pack faction Arabie devait venir, devait voir le jour, et eh bien, il y a un seigneur bretonien qui est très très connu et qui est aussi inspiré du Robin des Bois de Kevin Costner et, euh, et Bergan Freeman, c'est le baron Otto, hein, qui euh, avait une baronnie du coup en Arabie, hein, après avec les croisades, tout ça, tout ça, et il a un Arabien qui le suit partout, qui s'appelle Suleiman. Et qui est justement un arabien très positif hein. Des fois on dit que l'Arabie si elle ne peut pas sortir C'est de... parce que c'est un cliché raciste Tout ça tout ça Dans l'or, euh, l'Arabie il y a plein de mecs qui sont extrêmement positifs hein. Et pour le coup bah, Suleiman fait partie de ces Arabiens positifs Et il, il est totalement fidèle à, à Otto Et euh, du coup les deux ensemble permettraient aussi d'avoir potentiellement des unités Par exemple Arabiennes en cas de sortie euh, de l'Arabie Pour avoir un, un système un peu différent pour la Bretagne. Donc ça c'était pour les Bretonniens Même si encore une fois il y a plus de chances qu'on ait Bohémon et Bertrand euh, à côté de ça, euh, on m'avait parlé aussi de Tristan le troubadour en héros spécifique, mais personnellement, je n'y crois pas des masses. Euh, pour les elfes sylvains, on commence à y voir le, le jour. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Euh, on a un seigneur personnellement qui me laisse totalement indifférent, et pourtant, les elfes sylvains, c'est ma race préférée après les hommes lézards. Mais Aralos, pourquoi je le mets en premier Alors que je n'y crois pas, enfin, je trouve je trouve inintéressant. C'est parce que bah, c'est un seigneur de la V8, hein, de la V8 de Warhammer, donc il y a de grandes chances qu'il sorte, le petit Aralos. Mais il a une histoire qui est très. Très très bof, je trouve, euh, puisque bah, c'est le champion de la reine d'Ariel, blablabla, donc c'est le typical seigneur elfe sylvain, et euh, bah, c'est un fauconnier. Et du coup, en gros, il a piqué le lord d'anciens seigneur elfe sylvain, on les a fusionnés, et boum, ça fait Aralos. Maintenant, le truc un peu atypique pour lui, c'est quoi C'est qu'il est qu l'incarnation il est, il est, il est, il est d'une pouvoir d'une déesse, l'Ileas en l'occurrence, mais en vrai, c'est le grand remplaçant de ce le fauconnier... Donc pourquoi pas en héros, parce que je le vois pas en seigneur, mais en vrai c'est un seigneur lambda, donc euh, bah, ils peuvent le mettre. Et puis Aralos c'est connu par les, les joueurs de Warhammer, donc même si je trouve je le trouve vraiment inintéressant au possible, hein, même en mécanique et tout. bon Et pourquoi pas y ajouter euh, les, les unités de la V5 des Elphacillins qui ont un peu disparu par la suite, c'est les maîtres euh, animaux. Mais euh, les maîtres animaux on verra qu'il y a des seigneurs qui sont bien plus logiques pour, pour les ramener. Par contre, celui qui me hype de ouf, c'est lui lui, il me hype de ouf, par contre, hein. chez les Elfes Sylvains. C'est un mec extrêmement légendaire qui était là dans le V5 des Elfes Sylvains, dans la V6. Euh, même dans la V8, il est là, mais euh, par contre, il a été oublié à End of Time. C'est un des rares personnages totalement oublié à End of Time. C'est Scarlock le Vagabond, qui est tout simplement aussi un des champions d'Ariel euh, et d'Athel Lorraine. Mais surtout, il est connu comme étant le meilleur ou l'un des meilleurs rangers du monde. Et surtout, il parcourt le monde en tant qu'émissaire royal en chef, rien que ça, du prince de la reine et du roi de la forêt, donc d'Ariel et d'Orion. Donc, ils sont les... il est l'ambassadeur en chef des Elfes Sylvains. Et notamment auprès de la Bretonie, mais pas que. Et ce qui est très très très connu aussi, c'est qu'en fait, il agit en tant qu'émissaire royal, mais aussi éclaireur, en dehors des forêts d'Atel Lorraine. Là Vous commencez à voir où je vais en venir. Mais surtout, eh bien, il est connu pour avoir visité toutes les forêts, connaître par cœur toutes les forêts du Vieux Monde, et ailleurs. Et au final, eh bien, il a dispatché... En fait, des, des postes de guet, des postes d'observation elfes sylvains dans toutes les forêts du monde pour prévenir des éventuelles menaces qui pourraient euh, eh bien, euh, être potentiellement, si jamais elles n'étaient pas euh, sapées, eh bien, elles pourraient devenir une véritable menace pour Athel lorraine Donc, c'est ça l'idée, des zones d'information à travers le monde. Ce qui en fait un peu le oxyotre, j'ai envie de dire, des elfes sylvains. Donc, on pourrait le retrouver un peu partout. Et, mais tu peux l'envoyer parfaitement dans des forêts de Cateille en mode, bah voilà, je suis là, machin. Voilà, Sachant que. Scarlock il est connu aussi pour essayer de protéger les esprits de toutes les forêts, donc les dryades et les arbres locaux des différents endroits du monde. Le truc parfait pour un Total War Hammer 3 quand t'as besoin d'un ambassadeur elfe sylvain très loin d'Atel Lorraine. Et aussi, il a, il a des liens très très prononcés avec la forêt de Lorelorn qui a été ajoutée avec Total War Hammer 2, qui est la forêt tout simplement du nord de l'empire. Et normalement, c'est les elfes sylvains les plus ouverts. Parce que les elfes ne sont pas vraiment ouverts et pour le coup -land, c les... moi j'adore parce que c'est les elfes sylvains euh, qui font le plus de commerce par exemple avec les hommes de l'Empire etc. Tant qu'ils les... qu font pas chier la forêt. Donc euh, c'est assez intéressant, en tout cas à mon, euh, à mon goût. Ensuite on a les autres éventuels seigneurs et héros. Euh, Naïs L'Enchantress qui malheureusement à l'heure actuelle est un donneur de quête pour euh, les sœurs du crépuscule. Nestra et Aran. Donc... Et à l'heure actuelle, on n'a pas de contre-exemple qui montre qu'un donneur de quête en tant que seigneur, jouable, je précise. Donc, j'y crois pas des masses. J'y crois pas des masses. A la limite, Naïs, pourquoi pas en héros plutôt qu'en seigneur Pourquoi pas en héros les... en héros euh, semi légendaire j'ai envie de dire Mais elle, en tant que seigneur légendaire, elle pourrait amener, bien sûr, comme vous le voyez un peu avec sa tête, elle pourrait amener toutes les bestioles qui peuvent manquer aux elfes sylvains, notamment les licornes, les tigres à dents de sabre, toutes les bestioles un peu que Drisha, Drisha, en a récupéré certaines dans son roster, ça pourrait être l'occasion de les avoir pour des elfes sylvains un peu classiques Et il y a un autre seigneur qui vient de la V5, qui a jamais été vraiment réutilisé après, c'est Gruars, Gruars le fauve Gruars qui est un, un elfe sylvain très très très euh, naturiste, hein, il se fout à poil et surtout il se bat justement avec les animaux de la forêt etc Et il est notamment connu pour se battre avec deux tigres à dents de sabre et euh, bah, ce serait pas déconnant de l'envoyer par exemple en ninja etc dans des forêts de ninja en mode hey, salut je me bats avec des tigres <rire> enfin et ramener ce, ces, ces maîtres des animaux qui pourraient être des invocateurs et des maîtres des bêtes etc etc ça moi personnellement j'aimerais bien euh, voir euh, l'idée euh, naître maintenant attaquons les hommes bêtes dernière race euh, donc bientôt fini ne vous en faites pas euh, gortor qui est tout simplement le, le plus grand seigneur homme bête de l'histoire euh, puisque c'est celui qui a failli ruiner euh, deux comté de l'Empire, hein, le Auckland et l'Ostland, si je ne dis pas de bêtises. Auckland, c'est sûr, puisqu'il a une rivalité avec les euh, les, les comptes électeurs de, de l de, du Auckland, à savoir l'élu des neufs. Et du coup, euh, de mémoire, je crois que c'est le Ostland. Je ne sais plus si c'est Norland ou Ostland pour le deuxième comté qu'il a failli ravager. Donc c'est un homme bête qui commencerait Malheureusement à l'endroit à peu près où Morgur commence, puisque c'est pas loin en fait c'est vers les monts du milieu donc c'est pas vraiment là où Morgur commence mais c'est un peu plus à l'est. Et euh, bah Gorthor c'est tout simplement voilà, le seigneur en donc spécialiste notamment des chars. Il pourrait euh, être basé sur les chars en etc etc donc pourquoi pas en, en DLC gratuit, euh, en free LC, Gorthor, ça pourrait tout à fait être logique. Par contre, en DLC payant des Umbets, c'est Goros qui était très, très attendu. Personnellement, j'avais fait un call, c'est qu'avec le rework Umbet, je le voyais arriver en héros légendaire Umbet, euh, mais finalement, non. Donc, pourquoi pas un seigneur légendaire Umbet, euh, euh, tout simplement, Goros, puisqu'il est le père des euh, Sentigors, et il pourrait ramener eh bien, les héros Sentigors et les seigneurs Sentigors. Spécialisés, bien sûr, dans les Sentigors, donc on pourrait avoir de nouvelles unités propres aux Sentigors. Je ne sais pas, des lanceurs de jeu, ou des... Je veux dire, là-dessus, créateurs lui peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Et euh, pourquoi pas lui, lui mettre une, une mécanique de pillage euh, avec les nouvelles unités de cavalerie, etc. Un petit peu dans l'idée de Thorox, mais... Enfin, essayer de trouver des mécaniques différentes de celles de Thorox, mais dans l'idée qu'il vagabondent pas mal. L'idée ils... c'est que c'est les Centigores. Hein. C'est le centaure euh, euh, grec, hein. c'est le mec qui viole des femmes, qui boit de l'alcool, qui se... qui fait grosse beuverie. Euh, et qui vient foutre le bordel partout, donc un truc comme ça avec Goros ça pourrait tout à fait être euh, logique. Enfin, pour un troisième seigneur Umbet, c'est très compliqué de trouver donc euh, on vide un peu les fonds de tiroir. Mais personnellement, ce que je vois avec les hommes c'est que comme le Total War Warhammer 3 va ramener les démons euh, du chaos, et sachant que les guerriers du chaos, la faction guerriers du chaos, ils d'être pas mal rework pour accéder aux, pour avoir accès aux démons et probablement l'idée d'avoir euh, ça, ça c'était Mark of Chaos et ça serait l'occasion enfin d'avoir faction, une faction chaotique bien représentée dans un, dans un jeu vidéo, c'est-à-dire le fait qu'un champion puisse choisir tel dieu, etc. Du coup, ça change un petit peu ses armées, ça ramène des démons, blablabla. Bla bla bla bla bla. Donc il a une espèce de voie de la damnation à suivre, etc. Et du coup, eh bien on pourrait avoir un système de rework équivalent sur les hommes bêtes avec l'arrivée par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là mais je pense j'y crois pas du tout mais Rurkar Festigor, qui est un seigneur homme affilié à Nurgle. Ben, ce mec-là ramènerait en fait les hommes bêtes de Nurgle qui existent dans l'histoire, ce sont les Pestigors. Attention, vous avez les Bestigors, c'est les gor euh, ultimes et en fait, il y a les Bestigors affiliés à tel dieu et les Bestigors affiliés à Nurgle sont les Pestigor, comme la peste. Pestigor. Les euh, bestigor affiliés à Khorne sont les Korngor. Les bestigor affiliés à Zinch sont les zingor Et les bestigor affiliés à Slanesh sont les Slangor. Et on pourrait en fait avoir par exemple une armée en un bête vraiment affiliée à tel dieu du chaos qui pourrait suivre un petit peu un éventuel rework des guerriers du chaos. Et du coup, même par exemple des Ungor de Khorne ou des Ungor de... Ça, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir vraiment des champions... Euh, des champions hommes bêtes affiliés à tel dieu, et ça, ce serait vraiment vraiment cool. Maintenant, pourquoi Rurkar Festigor Ça pourrait tout ce, ce rework des hommes bêtes liés au chaos et aux démons du chaos, hein, par exemple. Hein, bah, il pourrait avoir accès aux démons de Nurgle ou aux démons de slanesh etc. etc. En plus d'arriver avec des hommes spécifiques aux dieux, et eh bien on pourrait avoir ça. Ça pourrait tout simplement être un rework qui arrive avec d'autres seigneurs légendaires hommes notamment euh, Moonclaw qu'on appelle Griffe lune ou ou langue de sangsu et pourquoi pas les affiliés à tel mec, parce que c'est des hommes bêtes extrêmement corrompus, avec plein de mutations et tout, donc par exemple, langue de sensu comme vous le doutez, il a une énorme langue, tout ça, tout ça, c'est un mec à moitié euh, bête, enfin, vous aimez bien un homme bête, mais qui est vraiment plus proche de la bête, pour le coup, donc pourquoi pas lui, le mettre, euh, l'affilié enfin, à un dieu, genre Nurgle ou Slanesh, et euh, Moonclaw, bah, pourquoi pas Adzinch, ou autre, enfin, je sais pas, mais dans tous les cas, ça pourrait être assez intéressant de faire ça. Et voilà pour ce qui est des races du 1, on se retrouvera... Pour la prochaine euh, vidéo, ce sera sur Total Warhammer 2, celle-là normalement devrait être beaucoup plus courte. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de penser gameplay, de penser contenu intéressant et merchandising. Il euh, faut quand même que Creative Assembly vende son contenu, bien sûr. Mais aussi, ça permet euh, de développer un petit peu le lore avec des figures que vous ne connaissez pas forcément. Euh, donc ça, c'est pour les races du 1, la vidéo probablement la plus longue, je ne sais pas pour le 3, mais... C'est très long, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup malheureusement de choses euh, qui ont été ratées avec le 1, j'ai envie de dire. Alors, quand je dis raté, c'est quoi C'est par exemple Hellmann gorst Je veux dire, vous avez tellement de noms incroyables chez les contes vampires. Et là, je vous ai cité les plus connus, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, Melchior, ça, tout ça. Et il y a tellement de seigneurs vampires, le Drakenfels et autres, Drakenhof, tout ça, tout ça. Il y en a tellement que mettre gorst c'est une hérésie, quoi. T'es en mode, mais pourquoi l'avoir utilisé lui alors qu'il y a tellement d'autres Et du coup, c'est vrai que les races du 1 bah tu sens qu'elles sont très vieillottes, il y a certains reworks qui sont très bons hein, homme um, bête Orc, etc., mais par exemple l'Empire, même le rework de l des, des nains, le rework de l'Empire, etc., enfin, et il en faut encore quoi, il en faut encore, et il faut améliorer encore le contenu, etc., du, du 1, parce qu'elles font pas le figure à côté de celle du 2, donc je pense que le 3 va mettre un énorme accent aussi sur le rework des, de celle du 1, parce que le 2, ils ont très très bien bichonné le truc, donc ils peuvent un peu les mettre un peu plus de côté pour pouvoir rebosser un peu celle du 1, Bien sûr, tout en préparant aussi la sortie de nouveaux contenus par rapport au 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, Rendez-vous pour celle du 2 et celle du 3. Mais je rappelle, j'ai fait des vidéos sur l'histoire de Warhammer aussi. Et merci encore, du coup, à l'aide de euh, Gergal, Gilgak et euh, du coup, euh, de Celtigon. Donc merci à, merci à ces trois viewers qui m'ont un petit peu aidé à faire cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. A bientôt